officiellement en live. D'accord. Super. Est-ce qu'on démarre maintenant? Euh, le temps, alors, euh, encore une fois, merci euh, beaucoup, d'avoir cette invitation à, à cette humble initiative pour donner la chance aux gens, euh, aux jeunes, aux chercheurs d'emploi, aux stages, de voir comment ça se passe pour, euh, euh, pour euh, vraiment décrocher un job. Et sans trop tarder, euh, alors euh, quand j'ai demandé à Semi de m'envoyer son CV, il m'a envoyé, sa bio, je veux dire, m'a envoyé une petite euh, ligne vraiment euh, qui était vraiment euh, rien par rapport à, à ce qu'il fait, vraiment. Donc euh, je vais demander à Semi de te présenter, mais de façon, de façon un peu détaillée, pas humble. Alors, je ne vais pas me présenter autrement, Kérim. Alors, tout d'abord, je salue tous nos participants qui sont là. Je vois leurs noms. Je vois des amis aussi étrangers d'Afrique subsaharienne que je salue en particulier. J'ai enseigné beaucoup d'étudiants subsahariens et ça s'est toujours très, très bien passé. Et donc, je suis heureux de les retrouver ici aujourd'hui. Écoute, je vais me présenter. Comment est-ce que je vais me présenter, Kérim euh, je suis consultant RH, je suis formateur dans les RH, dans le développement personnel aussi et je suis expert dans le digital, mais je dirais aussi que j'ai enseigné pendant très longtemps et euh, j'ai donné des cours aux étudiants et je les ai accompagnés pour qu'ils puissent bien affronter un entretien de recrutement, des cours de communication. Okay, donc Je connais bien le sujet. Et je connais bien ce public parce que ce sont des étudiants qui viennent d'avoir leur diplôme et qui cherchent du travail. Et tout le monde sait que c'est un peu compliqué de trouver du travail, surtout avec la crise, etc. Et puis, les étudiants, c'est leur première expérience. Ils ne savent pas vraiment s'y prendre. C'est normal aussi parce qu'il n'y a pas d'université qui t'enseigne comment trouver un travail. Mais ce n'est pas grave tout ça, hein. je sais que nous avons en face de nous des étudiants motivés et c'est l'essentiel. Et j'espère qu'au bout de ce, je ne sais pas comment on appelle ça, un webinaire ou une formation, si vous voulez, ils seront, ils seront suffisamment outillés pour pouvoir euh, bien se préparer, euh, bien passer l'entretien d'embauche et trouver le job euh, qu'ils veulent. Alors, toi, Kérim, quand tu m'as sollicité pour faire cette formation, tu m'as dit que c'était une formation sur l'entretien d'embauche. OK? Exactement. Mais nous, on va pas parler uniquement de l'entretien d'embauche parce qu'il y a avant l'entretien d'embauche. Il y a beaucoup de choses à préparer avant l'entretien d'embauche. Donc, on va alors, parler de tout ça. Alors, nous avons eu un atelier déjà qui était focalisé sur la, comment préparer un bon CV. D'accord. Moi, je ne bon, bon, pas bon, m'attendre. Bon, oui. Vous l'avez sorti une partie où euh, c'est prévu que je, je la présente moi-même je vais présenter. C'est comment bien osciller en voyant un CV en ligne. Mais ça, on va le voir plus tard. D'accord. Euh, euh, voilà. Le... D'accord. En fait, on va parler du CV, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Et on va parler de beaucoup d'autres choses aussi en dehors de l'entretien d'embauche, et on va aussi parler beaucoup d'entretien d'embauche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, juste sur le plan de l'organisation de cette formation, Kérim, moi, j'aime bien interagir en live avec les participants. Donc, je vais te charger d'une tâche. Quand tu estimes qu'il y a des questions pertinentes, même au milieu de, de la formation, tu peux m'interrompre, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, sans problème. Voilà, donc il y a une interaction en temps réel, mais j'ai organisé cette formation de la manière suivante. On va faire à peu près une heure de formation proprement dite, et puis on va donner la parole à nos participants pour qu'on installe un peu une sorte de débat. Et entre les deux, il y a un exercice de cinq minutes. Hein? OK OK, bien sûr. Ça bien marche sûr. Ça marche, euh, oui. Donc, euh, donc, donc, donc, donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en comment dans la conversation et je vais les, je vais les euh, noter. Donc, ça, je vais passer à, à, à Monsieur Cemik, OK Donc, euh, le Tant que Semy revienne, euh, on est plus, il y a de plus en plus de gens. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Ce sera vraiment agréable euh, et surtout euh, grâce à Semy qui va parler de euh, euh, comment bien préparer son contient euh, d'embauche et quoi faire avant, quoi faire euh, après. Donc, tant qu'il revienne, il est déjà de retour. Voilà. Alors Semy, on course. peut démarrer tout de suite, Kérim Absolument, nous sommes live, nous avons une quinzaine de personnes, le temps que les gens arrivent, et nous sommes en live sur la, sur la page Facebook DMK Club, donc, euh, comment dire en anglais yours. Super Donc, on va commencer tout de suite, Karim. Alors, je pense que… Euh, pour un, un diplômé, un, un étudiant fraîchement diplômé de l'université, et même pour ceux qui ne sont pas diplômés de l'université, mais qui sont à leur premier, enfin deuxième, troisième recherche d'emploi, la recherche d'emploi, c'est quelque chose de très important pour un candidat. Euh, parce que pour les étudiants fraîchement diplômés, c'est une première expérience et euh, ils tiennent à réussir cette première expérience. Tout étudiant qui finit ses études veut trouver un travail, veut trouver un travail vite et veut trouver un travail qui lui convient, probablement le travail de ses rêves, pourquoi pas. Et pour euh, euh, un candidat qui euh, veut changer de travail aussi, euh, c'est toujours euh, une nouvelle expérience. Donc... Euh, devoir trouver du travail, encore une fois, c'est toujours une nouvelle expérience, et les mêmes mécanismes reviennent. Donc, grosso modo, en fait, la, la recherche euh, de travail, euh, la recherche d'emploi, c'est une sorte de passeport pour l'entreprise, hein, cette expérience. C'est-à-dire qu'il faut être prêt mentalement, ça c'est très très important, la préparation mentale, et on va le voir ça. Et il faut être bien préparé sur un certain nombre de choses que nous allons détailler tout au long de cette formation. La recherche d'emploi, c'est aussi quelque chose qui est à prendre au sérieux. Pas, on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas prendre les choses comme ça à la légère. Il y a un processus à, à respecter. Euh, il faut être sérieux, il faut être concentré quand on cherche un travail. Alors, euh, moi, je n'aime pas du tout le mot chômeur, c'est-à-dire que quand un étudiant quitte l'université, euh, parfois il rencontre d'anciens amis de l'université ou des parents, des gens qu'il connaît, alors euh, ils vont lui poser la question « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Beaucoup d'étudiants vont dire « Je suis chômeur. » Ah eh ben non euh, vous n'êtes pas chômeur, vous êtes un chercheur d'emploi qui a une activité qui s'appelle la recherche d'emploi. Et la recherche d'emploi, c'est une activité, c'est un emploi à plein temps. C'est-à-dire que quand vous cherchez un travail, vous êtes à plein temps consacré à la recherche de travail, de ce travail. C'est comme si quelqu'un travaillait en entreprise, mais vous, vous travaillez pas en entreprise, mais vous travaillez à chercher du travail. Ça, c'est très, très important. Et ça, euh, c'est une question de mindset, d'attitude, de mentalité. Essayez d'être dans la mentalité de recherche active. Une recherche active, vous vous levez le matin à 8 heures. Vous allez commencer à avoir un certain nombre d'activités jusqu'à la fin de la journée. Et ces activités-là vont vous aider à trouver du travail. On va aller voir toutes ces activités-là. Et c'est très, très important de pouvoir. Euh, suivre ces activités-là et les faire correctement. Donc, vous n'êtes pas des chômeurs, vous êtes des chercheurs d'emploi. Ça, il faut, il faut vous, le, vous, le, vous le dire, il faut que vous vous le disiez tous les jours en vous regardant dans le miroir avant de sortir de chez vous. Bien. Alors, il y a quelque chose de très, très important que je dois mentionner au départ et qui, en fait, euh, est relative à votre parcours académique. Parce que là, le parcours académique, c'est une licence ou un master, donc c'est un bac plus 3 ou un bac plus 5. Et tout au long de votre parcours académique, à la fin de chaque année universitaire, il est fortement recommandé de faire un stage en entreprise. Donc, vous êtes censé avoir fait un ou plusieurs stages en entreprise. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi parce que quand vous postulez pour un emploi après avoir fini vos études, les entreprises, quand ils vont voir sur votre CV que vous avez effectué un certain nombre de stages dans différentes entreprises, elles vont apprécier. Pourquoi elles vont apprécier Parce qu'elles vont dire que ce candidat, il a fait l'effort d'aller découvrir l'entreprise. Il a une certaine expérience professionnelle. Et ils apprécieront d'autant plus que… Vous aurez eu des stages dans des entreprises différentes ou dans des secteurs d'activité différents. Ça veut dire que vous avez cherché à vivre des expériences différentes. Ça, les entreprises aiment beaucoup. C'est-à-dire entre un candidat qui n'a pas fait de stage et un candidat qui a fait un ou plusieurs stages euh, et qui ont, sont à compétence égale ou à CV égaux, l'entreprise va choisir le candidat qui a fait des stages. Alors, vous allez me dire, oui, ça c'est passé les stages, c'est fini. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas fait de stage. Vous avez fait très peu de stage, ou un stage, c'est tout. Ce n'est pas grave, rien n'est perdu, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez commencer votre carrière professionnelle par un stage, ou plusieurs stages, ce n'est pas grave. Euh, euh, question, question rapide, euh, désolé, euh, désolé de vous interrompre, question rapide, est-ce qu'il est qu n'y a pas aussi un process de faire des entretiens pour obtenir un stage en lui-même tout à fait. J'adore ta question, Kérim. C'est une question très pertinente. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas de process à respecter pour pouvoir obtenir un stage Je dirais oui. Pourquoi Parce que tout, tout au long de ces dernières années, je ne sais pas, peut-être les cinq, six dernières années, les stages qui étaient très disponibles avant sont devenus euh, une denrée rare, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de stages les entreprises ne donnent pas beaucoup de stages. Pourquoi Parce qu'elles donnent de bons stages. Donc, avant, on prenait en stage des étudiants, ce n'est pas grave, voilà, ils passent un ou deux mois, Il ne font pas grand-chose. Mais aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'avoir des étudiants stagiaires parce que ces étudiants ont un projet et ils vont faire leur projet de PFE à l'intérieur de l'entreprise. Donc, l'entreprise a à gagner. Pourquoi Parce qu'elle va récupérer un projet, encadrer l'étudiant et si le projet est satisfaisant pour l'entreprise, elle va l'embaucher l'étudiant. Donc, le stage représente aujourd'hui un enjeu. Donc, aujourd'hui, on se bat pour les stages. Décrocher un stage aujourd'hui, c'est devenu comme décrocher un emploi. Donc, le même processus qui s'applique au stage va s'appliquer à l'emploi. Donc, on va considérer que le stage est un emploi, en fait. C'est un emploi particulier qui a une durée limitée, mais c'est un emploi. Et le cas échéant ici, le stage va Aider les étudiants à décrocher un emploi stable. Alors, j'ai dit que le stage était très important. Même si vous n'en avez pas fait pendant euh, votre cursus académique universitaire, vous allez en faire à l'occasion du PFE. Ça, c'est obligatoire. Il y a un stage de PFE, c'est obligatoire. Alors, les stages que vous avez faits, il faut les valoriser sur votre CV. Même si vous avez fait un stage de 15 jours, un mois, ce n'est pas grave il faut mettre en valeur ce stage dans votre CV. Beaucoup d'étudiants m'ont posé beaucoup de questions. À l'époque, il n'y avait pas de stage de PFE, il n'était pas obligatoire. Et donc, euh, j'avais des étudiants qui ont fait deux ou trois stages. Et euh, euh, durant leur dernière année de licence, ils viennent me voir pour me dire, « Monsieur, oui, c'est bien ce que vous nous racontez, mais euh, euh, euh, si je vais montrer mon CV, moi, à l'entreprise aujourd'hui, avec deux stages d'un mois chacun, c'est rien du tout, ça. » J'ai un CV vide. Non, vous n'avez pas de CV vide. Vous avez un CV avec une expérience professionnelle. Certes, cette expérience est plus ou moins courte, mais elle existe. C'est une expérience. C'est pour cette raison qu'il faut la valoriser et la défendre face à un recruteur. Comment la valoriser C'est simple. Il faut décrire soigneusement toutes les tâches qui ont été effectuées pendant le stage. Si vous avez participé à un projet, il faut le dire, c'est important, parce que vous n'avez pas travaillé seul, vous avez travaillé dans une équipe. Si vous avez contribué à la réussite d'un projet, il faut le dire. Si on vous a confié un projet, ça arrive, on peut vous confier un petit projet, il faut le dire et montrer qu'il y a eu un résultat. C'est-à-dire qu'il faut trouver tous les moyens possibles de valoriser votre stage aux yeux de l'entreprise. Et le recruteur, il va dire, oh, c'est intéressant le stage qui a été fait, il y a eu des résultats, il y a eu une contribution, il y a eu un effort, il y a des tâches structurées, claires qui ont été faites, voilà, pour cela, il faut valoriser votre stage stage dans votre CV. Et le stage, comme on l'a dit, c'est très utile parce qu'il peut permettre d'accéder à un premier emploi. Alors avant, il n'y avait pas le stage de PFE, et donc euh, il y avait des étudiants qui ont fait des stages, et ces stages-là euh, leur ont permis d'être recrutés par la même entreprise. Donc il faut être sérieux pendant un stage, parce qu'il y a un emploi à la clé à la fin. Raison de plus pour les stages de PFE qui durent plus longtemps, qui durent jusqu'à 8 mois, donc, entre 3, 6, 8 mois, ces stages-là sont des stages fortement euh, destinés à employer euh, le candidat. Donc, il faut être sérieux pendant un stage de PFE. et Il faut être orienté résultat aussi dans votre PFE parce qu'une entreprise, si elle vous encadre, c'est parce qu'elle cherche un résultat concret, un projet avec un résultat concret. Et si elle va vous embaucher, c'est parce que vous avez obtenu un résultat concret qui lui a apporté quelque chose. OK donc voilà, ça c'est pour la rubrique stage. Je récapitule le stage. très important, il faut en faire et il faut le valoriser et il faut l'orienter résultat. Voilà, je passe sur les stages. Je ne sais pas, Kélib, peut-être qu'il y a des questions sur les stages. Euh, euh, on n'a reçu aucune jusque-là, mais euh, je, je rappelle que vous pouvez euh, mettre les questions dans le, dans le chat. Euh, voilà. Mais euh, Moi-même, j'ai une question, c'est… Euh, alors, au cours d'un entretien d'un stage, déjà, est-ce qu'on va me demander « est-ce que tu as d'expérience ?» Déjà, <rire> comment, oui. je, peux, comment je, répondre, je peux répondre à ça Alors, au cours d'un entretien pour un stage, il y a deux possibilités. Ou alors, c'est votre premier stage, donc vous n'avez pas d'expérience, et il faut le dire, hein, il ne faut pas mentir. Ou alors, ce n'est pas votre premier stage et donc, vous avez fait d'autres stages auparavant et il faut les valoriser. Si c'est votre premier stage et que vous n'avez pas d'expérience, ce n'est pas grave parce que vous êtes venu pour apprendre. Et il faut le dire à l'entreprise. Je suis venu pour apprendre, c'est mon premier stage. Et il faut montrer votre motivation. Retenez bien ce terme, la motivation. Le recruteur, et on va le voir tout à l'heure, tout de suite plutôt, dans l'entretien de recrutement, il cherche à avoir en face de lui un candidat motivé. Donc, montrez votre motivation. Dites que vous êtes là parce que vous voulez apprendre. Dites que vous êtes là parce que vous voulez acquérir de l'expérience. Dites que vous êtes là parce que vous êtes passionné par l'entreprise et par cette activité, que c'est votre rêve de travailler dans cette entreprise, même pour un stage. Et un recruteur même pendant un stage, quand il va voir que vous êtes motivé, il va vous prendre, même sans expérience. OK Bien. Alors, je passe au deuxième volet, après avoir vu le stage. Alors, on va passer hein, rapidement sur le CV. Je ne vais pas vous montrer comment rédiger votre CV. Euh, Kelly m'a fait une formation là-dessus et vous pouvez en faire d'autres. Moi, je peux vous faire une formation spécifiquement sur le CV, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais je vais vous donner quelques conseils précieux. Alors, aujourd'hui, un CV, il doit être fait au maximum en deux pages. Bon, ça ne, ça ne posera pas de problème pour vous puisque vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle, donc euh, vous allez largement euh, euh, être dans ce critère-là. L'idéal, c'est de faire un CV en une seule page. ok Et aujourd'hui, on voit les CV en une seule page. Donc, euh, beaucoup de, de candidats font des CV en une seule page et euh, ils le réussissent très bien. Alors, je vais essayer de vous projeter, partager avec vous un document donc euh, d'un CV sur une seule page et pas n'importe quel CV. Hein. On va le voir tout de suite. Est-ce que vous voyez, Kérim, tu vois bien le, le document que je viens de partager? Kérim? Kérim? Euh, oui, oui, je le vois, oui, je le vois, Fanny. Le document est lisible. Ok. Alors, ce CV-là, il est en une seule page. Et beaucoup d'étudiants aujourd'hui arrivent à faire ce genre de CV en une seule page. Les templates, les modèles, on les trouve facilement sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'il contient, ce CV Il contient très peu d'informations, mais des informations de qualité, l'expérience. Voilà, elle est détaillée, là. Vous la voyez très bien, expérience. Donc, vous voyez là, on ne met pas tout un paragraphe pour expliquer l'expérience. On dit juste qu'elle est la fonction qu'on a occupée, l'entreprise et les réalisations uniquement. Qu'est-ce que j'ai fait C'est ce, ce qui importe pour l'entreprise. Quelles sont vos réalisations Peu importe ce que vous avez fait dans ce poste-là, vous pouvez en, en parler au cours de l'entretien. Mais vu que le CV va atterrir chez le recruteur, il ne vous a pas encore rencontré, donc vous n'avez pas l'occasion de lui parler de, de la tâche ou du, du poste. Vous aurez l'occasion de le faire lors de l'entretien si vous êtes euh, présélectionné. Mais la chose que vous pouvez raconter aux recruteurs, et c'est la chose qu'ils cherchent de façon spécifique, c'est les résultats. Voilà. Que les résultats. Donc, voilà différents postes avec les résultats et les entreprises. Ensuite, nous avons euh, Education. C'est un CV en anglais. Et donc, euh, vous avez euh, bah, les, les, les études qui ont été faites. Alors, Most proud of, de quoi je suis fier, voilà, c'est très important. Le cours, mon courage, ma loyauté, euh, le fait que j'inspire les, les femmes dans les entreprises de technologie, ça c'est très très bien parce que ça montre quelles sont les choses dont vous êtes fier et donc quels sont euh, vos points positifs. Et euh, vous, vous montrez que vous avez confiance en vous, voilà. Quand vous dites « je suis loyal », j'ai du courage, j'ai confiance en moi. Alors, là, il y a une chose originale dans ce CV, c'est-à-dire que la, la, la personne, là, dans la rubrique « My time », elle détaille, euh, le, si vous voulez, le, le, le, la, la, la, comment le, le, le dispatching de, des tâches euh, sur une journée. Donc, euh, combien de temps elle consacre à… Euh, à quelle tâche. Et donc ça, ça montre aux recruteurs que c'est une période, c'est une personne qui est structurée, qui ne perd pas son temps et qui fait exactement ce qu'il faut dans, un, euh, euh, dans une quantité de temps déterminée. Alors, qui est cette personne Cette personne, c'est Marissa Mayer, c'est euh, l'ancienne euh, CEO, donc PDG de Yahoo, et qui par la suite a quitté Yahoo pour prendre des responsabilités dans Google. Donc euh, ce n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une large expérience et pourtant, elle arrive à tout mettre dans un CV d'une seule page. Donc, on quitte le partage pour revenir au CV. Donc, euh, voilà, l'idéal, une page, mais vous pouvez, vous pouvez aller jusqu'à deux pages si vous avez de l'expérience. Alors, le, le CV doit être clair et structuré. Ça veut dire quoi tout d'abord, ne pas mentir dans un CV. Le recruteur va s'en rendre compte tôt ou tard. Ce n'est pas bon. S'il se rend compte que vous avez menti, vous êtes éliminé et vous avez une mauvaise réputation. Si vous avez des blancs dans un CV, c'est-à-dire des périodes où vous n'avez pas travaillé et tout le monde peut en avoir, ou alors par choix, ou parce que vous avez quitté un job et vous avez, vous avez mis du temps pour trouver un autre job, ce n'est pas grave. Il faut le reconnaître. Il faut dire, j'étais en recherche d'emploi pendant ce temps-là. Et il faut valoriser cette activité. Pourquoi Comment valoriser cette activité C'est-à-dire que quand vous êtes en recherche d'emploi, ne vous contentez pas de chercher un, un job, adhérez à une association, mettez-vous sur un projet euh, citoyen, par exemple. Faites des activités qui ont un sens pour vous et qui pourraient, et certainement, qui auront un sens pour euh, le recruteur. Le recruteur va se dire, cette personne-là, euh, elle est très active. Euh, en cherchant... Euh, un job, elle a aussi eu d'autres activités. D'accord euh, Très valorisantes. Et d'ailleurs, ces activités-là vont valoriser aussi votre CV. Pourquoi Parce que dans ces activités-là, vous allez déployer des compétences. Et ce sont des activités aussi qui vont vous doter de compétences comportementales. Et vous allez montrer tout ça au recruteur et il va aimer. Alors, troisième point dans le CV, il faut valoriser au mieux les expériences culturelles, telles que les voyages, par exemple. Parce que les voyages, c'est des expériences qu'on vit, c'est des découvertes, on apprend beaucoup. Et les expériences associatives aussi. Les recruteurs adorent ça. De plus en plus de recruteurs veulent des candidats un peu out of the box. J'ai voyagé en Chine, en Asie, etc. J'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des gens, des sociétés, sur la culture, etc. Donc, ça permet de dire aux recruteurs, je suis quelqu'un d'ouvert. Et les recruteurs aiment les gens ouverts. OK vous avez eu des expériences associatives, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a le don de soi, qui est généreux, qui s'intègre aussi, qui est prêt à faire un effort, même sans contrepartie financière. D'accord Donc, vous avez des valeurs et les recruteurs aiment les gens qui ont des valeurs. En plus, les expériences associatives, ce sont des expériences aussi. Vous évoluez dans un groupe avec des objectifs, vous mettez en œuvre vos compétences. Et donc, c'est une expérience vécue dans une organisation et le recruteur aime ça. Alors, quatrième volet dans le CV, très, très important pour moi. Aujourd'hui, on ne parle plus d'emploi, on parle d'employabilité. Ça veut dire quoi L'employabilité, c'est votre capacité ou vos chances à, trouver, à être... Euh, vos compétences, vos chances, vos atouts pour trouver un travail. C'est-à-dire, avant, il y a très longtemps, bien longtemps, en quitté l'université, on avait un job, ça c'était lors de la période des 30 glorieuses, avant la crise des années 80, il y avait du travail pour tout le monde, aujourd'hui il n'y a pas de travail pour tout le monde. Donc il faut se valoriser sur le marché de l'emploi, il y a une concurrence qui est dure. Et plus on montre sa valeur sur le marché de l'emploi, plus on se distingue des autres candidats, mieux nous avons des, choses, des chances à décrocher un job. Donc, il faut soigner votre employabilité. Et comment on soigne son employabilité Il y a euh, un outil qui est phénoménal, je trouve génial, pour soigner votre employabilité, augmenter vos chances à être recruté par une entreprise, ce sont les certifications. Aujourd'hui, le diplôme n'est pas suffisant, n'est plus suffisant. Un diplôme sanctionne un parcours académique. Vos études à l'université, les études, c'est bien, c'est génial, vous apprenez beaucoup de choses, mais vous les avez appris dans un cadre académique, on va dire un peu théorique, pas beaucoup de pratique. Vous avez des connaissances plutôt, mais vous n'avez pas une expertise encore. Vous ne maîtrisez pas, maîtrisez pas un domaine particulier. Les certifications démontrent que vous maîtrisez un domaine particulier. Donc, elles montrent que vous avez une expertise, c'est-à-dire qu'avec une certification, vous êtes embauché, vous êtes immédiatement opérationnel dans un domaine particulier. Donc, les certifications augmentent votre employabilité parce que quelqu'un qui a une certification et qui a des certifications dans des domaines recherchés par l'entreprise a plus de chances d'être recruté. Les certifications, il y en a deux types, grosso modo. Vous avez les certifications en hard skills, les compétences dures, techniques, et les certifications en soft skills, les compétences comportementales. Les certifications en hard skills, on trouve généralement les certifications informatiques, genre Microsoft, Cisco, Linux, etc., et on trouve aussi des certifications dans le management agile, par exemple. Voilà, ça c'est hard skill. Et les certifications en soft skill sont dans les compétences comportementales. Les compétences techniques sont requises, elles sont demandées, ça c'est clair. Et avec une certification en hard skill, vous augmentez votre employabilité. Mais ce qui fait la différence entre deux candidats, ce sont les compétences comportementales. Et ça, c'est rare, et les entreprises les recherchent ces compétences. Et les compétences comportementales s'acquièrent, même si vous êtes un peu timide, un peu renfermé, un peu introverti. Ce n'est pas grave, vous faites des formations sur la communication, sur la conscience en soi, sur l'intelligence émotionnelle, sur le leadership. Et vous allez ressortir, ou faire ressortir toutes les compétences que vous avez en vous grâce à cette formation. Vous allez devenir quelqu'un qui a confiance en lui, vous allez faire ressortir votre leadership, vous, avez, vous allez mettre en avant votre intelligence émotionnelle, vous allez mieux communiquer. Et pour ça, il y a des certifications en soft skills. Donc, je vous incite fortement à aller vers les certifications en soft skills. Pourquoi Parce que les soft skills sont les compétences critiques, recherchées surtout par les entreprises, parce que tout le monde ne les possède pas, très peu de gens les possèdent, et les gens qui les possèdent font la différence avec les soft skills. C'est-à-dire à compétences techniques égales, on a besoin de celui qui s'adapte le mieux, celui qui s'intègre le mieux dans un groupe, celui qui communique le mieux, celui qui a le plus de leadership pour pouvoir entraîner une équipe, celui qui gère mieux son stress, celui qui maîtrise mieux ses émotions, celui qui gère mieux son temps. Parce que vous allez voir, quand vous allez intégrer l'entreprise, vous aurez besoin de toutes ces compétences dans tous les domaines les jours dans toutes les situations de management et ça tout le monde ne les a pas donc c'est un atout pour vous d'avoir des certifications soft skills et elles sont disponibles sur le marché certaines sont payantes d'autres sont gratuites alors la gratuité c'est sur internet vous allez faire des recherches en ligne sur toutes ces formations là et euh, souvent vous allez trouver des certifications gratuites et je vais vous donner des tuyaux hein. donc ne pas hésiter à passer les certifications parce que vous allez montrer que vous êtes curieux, motivé, toujours à la page et ouvert sur votre environnement. C'est ce que va voir le recruteur quand il va voir que vous avez des certifications en soft skills, que vous allez en parler. Vous êtes curieux, vous êtes allé chercher ces certifications. Vous n'êtes pas resté dans votre siège à attendre. Vous êtes motivé pour les faire, parce que parfois, c'est des formations qui durent jusqu'à quatre semaines. Vous êtes à la page, vous vous informez ce qu'il y a autour de vous, vous êtes ouvert sur votre environnement. Ça, les recruteurs adorent les candidats qui sont ouverts sur leur environnement, qui ont une culture générale. Okay? Donc, c'est un atout pour vous en matière de recrutement. Alors, je vais vous donner les tuyaux. Tout d'abord, quelques services de formation en ligne, notamment sur les soft skills. Vous avez LinkedIn Training, ou Learning, pardon. Vous avez un compte LinkedIn, vous avez une rubrique LinkedIn Learning, c'est gratuit. Vous avez les ateliers numériques de Google, c'est entièrement gratuit. Dans tous les domaines, marketing digital, ressources humaines, stratégie, tout, c'est gratuit. Vous avez Open Classrooms, qui est une grande plateforme de formation. Il y a plein de formations gratuites. Vous avez EDX et d'autres. Alors, je vais vous donner une astuce. Si vous êtes un chercheur d'emploi, vous allez vous inscrire à l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, c'est-à-dire l'organisme qui va vous aider à trouver du travail en Tunisie. Vous vous inscrivez, inscrivez sur le site web, vous allez vous inscrire aussi en même temps dans l'une des agences de manière physique. Et là, en vous inscrivant, l'inscription est gratuite, vous mettez votre CV et les entreprises vont vous contacter si, leur prof, si votre profil leur plaît. Vous allez bénéficier gratuitement, gratuitement, je dis bien gratuitement, de formations présentielles et digitales à distance, donc de très haut niveau et qui sont certifiantes. Faites ça et vous allez voir. Vous allez accéder à à peu près 11 plateformes de formation en ligne grâce à l'ANETI. Et la plupart sont gratuites et qui donnent des certifications. Ça, c'est un grand bravo à l'ANETI pour ça. Donc, ça augmente sur votre, votre employabilité. Et vous allez aussi pour pouvoir bénéficier de formations présentielles organisées par l'ANETI gratuitement. Tout ça est gratuit. Donc, voilà, le marché de la formation pour améliorer votre employabilité est ouvert à vous. et Il est majoritairement gratuit. Retenez bien tout ça. Alors, maintenant, au niveau de, du CV, il faut une langue parfaite, pas de faute d'orthographe. C'est très mauvais, une faute d'orthographe dans un CV. Les recruteurs détestent ça. Vous pouvez avoir un beau parcours, etc. Vous Faites quelques fautes d'orthographe. Le recruteur va dire que vous êtes négligent, que vous ne maîtrisez pas la langue. C'est des mauvais points, ça. Au besoin, faites relire votre CV à des amis ou à des parents. Ce n'est pas grave. Ils vont repérer les fautes, ils vont vous aider. Alors, dans un CV, quelques petites, quelques petites autres règles. Ne mettez pas votre photo sur le CV, vous n'êtes pas obligé. Ne mettez pas votre adresse, vous n'êtes pas obligé. Ne mettez pas votre âge, ne, vous n'êtes pas obligé. Ne mettez pas votre statut marital, vous n'êtes pas obligé. Pas de permis de conduire, seulement quatre informations. Nom, prénom, téléphone et email, et c'est tout. Pourquoi Parce que… L'entreprise n'a pas besoin de savoir à quoi vous ressemblez, où vous habitez, quel âge vous avez, si vous êtes marié ou pas, ou si vous avez un permis de conduire ou pas. Parce que ça, c'est des éléments qui, sont, qui peuvent provoquer un risque de discrimination à l'emploi. C'est-à-dire que si, par exemple, un recruteur, vous n'allez pas lui plaire parce qu'il a vu votre photo et qu'il n'aime pas votre photo, eh bien, il risque de ne pas vous recruter. Au contraire, s'il aime votre photo, il risque de vous recruter parce qu'il vous trouve beau. Ces biais existent. Moi, j'ai été recruteur, j'ai été DRH dans une entreprise et je peux vous… J'ai discuté avec beaucoup de recruteurs. Il y a des recruteurs qui recrutent parce que le candidat ou la candidate, lui, paraissent beaux, avenant, etc. et présentent bien. L'adresse, voilà. si par exemple le recruteur n'aime pas le quartier où vous habitez, il trouve que c'est un quartier malfamé selon lui, etc. Il va se dire « euh, Pourquoi je fais embaucher quelqu'un qui habite là-bas » Non. Ne l'embauche pas. Par contre, si vous, si vous habitez dans un quartier huppé et euh, que le recruteur aime, bah, c'est un élément qui va peut-être peser dans la décision du recruteur. L'âge aussi, le statut marital, etc. Pour les femmes, hein, il ne faut pas dire que vous êtes mariée ou pas. Ça, ça n'intéresse pas le recruteur. Et il y a aussi, ça, ça va vous éviter aussi euh, de ne pas. Euh, enfin, ça va vous éviter d'avoir de mauvaises. Euh, aventure avec les recruteurs qui ne veulent pas recruter des femmes mariées. Voilà, parce que pour lui, une femme mariée, elle va avoir des enfants, donc maternité, etc. Euh, et donc, ça, il pense que ça va lui poser des problèmes, alors que légalement, c'est interdit. Bref, dernier élément, il faut mettre à jour systématiquement votre CV, même avec un stage ou avec une expérience bénévole. N'importe quelle expérience que vous faites, même si vous adhérez à une association, ça peut vous paraître pas grand-chose, mais c'est une expérience. Vous la faites, vous mettez à jour votre CV avec. Vous faites un petit stage, vous mettez à jour votre CV avec. Parce que le CV, c'est le parcours de votre vie professionnelle. Vous devez détailler tout le parcours, ne pas oublier quelques étapes de ce parcours-là. Alors, Maintenant qu'on a survolé un peu le CV, on va parler d'employabilité. Alors, pour être employable, il faut faire des efforts. Ces efforts ne sont pas très durs, mais ils vont vous demander de la concentration, de la persévérance et le temps. Vous devez prendre le temps qu'il faut pour le faire. Alors, pour augmenter vos chances d'employabilité, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne recrutent plus à travers les petites annonces, dans les journaux, c'est fini, ça. Plus de la moitié des entreprises recrutent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est les dernières statistiques de 2019. Donc, sachant que plus de la moitié des entreprises recrutent sur les réseaux sociaux, il faut que vous soyez présent sur les réseaux sociaux pour que les entreprises vous voient, vous trouvent, vous cherchent. Alors, les entreprises, maintenant, aujourd'hui, elles recrutent directement sur les réseaux sociaux au lieu de passer par un cabinet de recrutement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'un recruteur, il a besoin d'un profil. Il ne va pas appeler un cabinet pour lui dire, Monsieur, j'ai besoin du profil suivant, voici euh, euh, la fiche de poste, euh, je vous donne deux semaines pour me trouver ce profil. C'est coûteux, c'est une perte de temps. Ben, il n'a qu'ouvrir son profil LinkedIn sur son ordinateur, ou sur sa tablette ou sur son smartphone, et puis il va taper quelques mots-clés, il va peut-être vous trouver. Donc, il faut que vous soyez là à l'attendre. ok Parce que si vous ne l'attendez pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui l'attend, et il vous prend le job. Présent sur les réseaux sociaux. Alors, je pense à LinkedIn qui est le réseau social professionnel ou professionnel. Des recruteurs et des candidats se rencontrent, mais sur Facebook, en tu les lis, ça marche aussi. Il y a des gens qui recrutent sur Facebook, donc soyez présents aussi sur Facebook. D'accord Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais euh, si vous utilisez Facebook aussi pour vous amuser, poster des choses euh, qui vous font plaisir, etc., ce n'est pas grave, créez une page. Euh... En plus de votre profil, où vous mettez en avant vos compétences et vos connaissances. Alors, donc les réseaux sociaux facilitent le réseautage. Qui dit réseau, dit réseautage. C'est-à-dire en étant présent sur les réseaux sociaux, vous allez agrandir, élargir votre réseau. Et pour un candidat, c'est très précieux. Plus vous connaissez de gens, plus vous connaissez des gens, de gens d'horizons divers, plus vous agrandissez votre réseau. Et plus vous connaissez des gens, plus ça va vous permettre de connaître d'autres personnes. Parce qu'il y a une règle qui dit quand vous connaissez une personne, elle va vous permettre de connaître en moyenne six autres personnes. Donc, multipliez le nombre de personnes que vous connaissez par six et vous allez voir jusqu'à quel point vous allez pouvoir élargir votre réseau. Et ça, c'est très, très important pour un candidat qui cherche un job. Alors, dans ce réseau-là, privilégiez les recruteurs et les DRH. C'est-à-dire, quand vous avez une page LinkedIn, on va vous proposer euh, euh, des personnes avec qui vous allez réseauter, avec qui vous pouvez vous connecter. Euh, et ben, euh, cherchez à avoir, euh, faites des demandes d'amitié à des recruteurs et à des DRH. Pourquoi Parce que, en faisant connaissance directement avec un recruteur, en sympathisant avec lui, vous avez peut-être des chances à décrocher un job. Alors, LinkedIn facilite aussi beaucoup le recrutement. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi disponibles. J'en vois tous les jours. Plein. Que je sois en stage, en premier emploi, en emploi qui demande de l'expérience. Plein. D'ailleurs, il y a une astuce sur LinkedIn. Vous pouvez... Euh, demander à LinkedIn de vous envoyer régulièrement, ça peut être tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, un mail avec des offres d'emploi qui correspondent à votre CV. Ça, c'est l'intelligence artificielle de LinkedIn qui va vous permettre, qui va permettre de matcher votre CV avec les offres d'emploi. Okay Et vous proposer des emplois ciblés. Ça, c'est aussi une astuce. Alors, être sur LinkedIn, LinkedIn va vous demander, pour remplir votre profil, de Tapez votre CV. Et il va vous guider, ça c'est très intéressant. Donc, il va vous faciliter la saisie de votre CV. Alors, être sur LinkedIn vous permet d'avoir un CV selon les normes. Et aussi, si jamais, par exemple, vous n'avez pas eu le temps de faire votre CV pour le donner à une entreprise, vous ne savez pas faire, etc. Il y a une option dans votre page de profil LinkedIn. Option, vous cliquez dessus et ça va vous permettre de générer un fichier PDF avec votre CV, et vous pouvez le présenter directement à l'entreprise. Alors, être, avoir un profil LinkedIn vous permet de mettre en avant vos certifications, vos distinctions, vos prix. Par exemple, vous avez eu le prix du meilleur étudiant, vous le mentionnez sur votre page LinkedIn, le recruteur va le voir. Vous avez eu une distinction, n'importe laquelle, je ne sais pas, vous avez eu des trophées sportifs, ou alors vous avez, fait, euh, vous avez été élu meilleur projet PFE. Vous le mettez sur votre profil LinkedIn. Toutes les certifications que vous faites, hard skills, soft skills, vous les mentionnez sur LinkedIn et le recruteur va les voir. Donc, le recruteur qui ne vous connaît pas et qui vous cherche, il va aller sur votre profil et il va tout voir. Votre CV, mais aussi vos performances. Et LinkedIn permet aussi d'accéder à LinkedIn Learning, qui est la plateforme de formation de LinkedIn, qui est généralement gratuite et qui vous permet d'améliorer votre employabilité. Alors, LinkedIn, c'est le réseau où il faut être. Absolument. Moi, j'obligeais mes étudiants, dès la première année, à avoir un compte LinkedIn. Mes étudiants qui n'avaient pas de compte LinkedIn n'étaient pas autorisés à entrer en cours. Je vous assure. Hein. Et c'était efficace. Ils ont tous fait un compte LinkedIn. Dès votre première année d'université. Parce qu'un compte LinkedIn, ça évolue, ça s'enrichit avec vos expériences. Et puis, si vous commencez à regarder l'expérience LinkedIn dès le début, dès la première année d'université, vous allez vous habituer aux fonctionnement de LinkedIn. Au bout de la troisième année de licence, vous allez arriver avec une expertise en LinkedIn. Vous connaissez très bien le fonctionnement de LinkedIn, donc vous êtes prête à vous aider de LinkedIn pour pouvoir trouver du travail. Alors, deuxième axe. Dans l'employabilité, c'est les « job boards », les sites de recherche d'emploi. Alors, plus de 80% des recrutements passent par les « job boards ». Comment ça fonctionne C'est simple. Un site de recherche d'emploi, il va inviter les candidats à afficher leur CV sur le site. Et les entreprises vont payer pour découvrir ces candidats-là et leur CV. Donc, vous mettez vous gratuitement votre CV et derrière, il y a une entreprise qui peut-être vous cherche. 80% des recrutements se font grâce à ces job boards. C'est des portails d'emploi traditionnels. Je ne veux pas faire de la pub, mais en Tunisie, ça s'appelle Tannit Jobs, Skid Job, etc. Alors, ça vous permet d'avoir une présence permanente dans la base de données. Une fois votre CV est dedans, il y est, il ne sort pas de là-bas, il y a une base de données. Et donc, un accès systématique du recruteur à votre CV. Alors, Très, très important, ne pas oublier de mettre à jour votre CV dans, une, dans un job board. Parce que le jour où vous avez mis votre CV, entre-temps, vous avez eu des expériences, vous avez avancé dans les études, etc. Mais le CV n'a pas évolué, donc le recruteur va voir un CV qui n'est pas à jour. Donc, il faut le mettre à jour régulièrement. Alors, je vais vous donner une astuce encore une fois que je viens de découvrir récemment, il y a une très belle entreprise tunisienne qui s'appelle Fab Skill. et là je fais de la publicité, c'est pas grave parce que c'est dans votre intérêt. Alors dans cette entreprise, cette entreprise qu'est-ce qu'elle offre Elle offre un outil de euh, matching entre les entreprises et les candidats, c'est-à-dire que vous déposez votre CV sur Fab Skills, Fab Skill, pardon, en fait vous allez vous inscrire grâce à votre compte LinkedIn et après vous allez remplir votre CV. D'accord. Alors, Kérim, un participant, une participante me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que tu m'entends ou pas Alors, je t'entends 5 sur 5. Euh, pas pour elle. Donc, il faut oui. qu'elle résolve son problème de son. Il faut oui. lui dire. C'est Ahlème. Hein? Alors, je reviens sur FabSkill. C'est gratuit. Vous allez vous connecter à cette plateforme avec votre compte LinkedIn. Après, on va vous demander un certain nombre d'informations sur vous, notamment votre expérience professionnelle, le parcours académique, vos hobbies, vos distinctions, etc. Et là, quand vous vous connectez, connectez à cette plateforme FabSkill gratuitement, vous êtes immédiatement en contact avec un réseau de 400 recruteurs tunisiens, c'est-à-dire 400 entreprises tunisiennes qui vont chercher à vous recruter. Et je vous invite à découvrir cette plateforme FabSkill, c'est un outil de recrutement digital qui va beaucoup vous plaire parce que vous allez faire un CV digital, c'est-à-dire enregistrer en vidéo votre CV. Les entretiens vont se faire de façon digitale. Ça va vous faciliter la recherche d'emploi. Vous n'aurez pas à vous déplacer physiquement donc, pour rencontrer le recruteur. C'est un outil éminemment digital et c'est très, très bien. Et je vous incite à vous y inscrire. Bien sûr... Je vous inscris, comme je vous l'ai dit, à vous inscrire à l'ANETI. Ça, c'est la première démarche pour tout chercheur d'emploi en Tunisie. Alors, l'ANETI, je rappelle, c'est l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant. C'est une agence gouvernementale. Les services sont gratuits, ouverts à tout le monde. L'ANETI, c'est une opportunité de trouver un job, parce que vous allez mettre votre CV dans leur base de données. Les entreprises vont rencontrer votre CV et peut-être qu'ils vont vous appeler. L'ANETI, c'est des formations gratuites, comme je l'ai dit. L'ANETI, c'est un accompagnement dans la recherche d'emploi L'ANETI organise des sessions de formation sur comment faire un entretien d'emploi, comment rédiger un CV, comment vous présenter, comment vous améliorer, améliorer vos soft skills, et c'est gratuit. Donc, tout ce qui est gratuit est bon à prendre. Alors, il y a un autre organisme qui s'appelle le CORP. Cet organisme, il n'est pas public, il est privé, mais il offre des services gratuits dans le cas d'une reconversion, par exemple. Ça, c'est pour les gens qui ont quand même un peu d'expérience. C'est-à-dire, vous avez travaillé dans les IT et vous voulez vous reconvertir dans la banque, par exemple, ou vous reconvertir dans un métier indépendant. Vous voulez monter votre entreprise. Et là, ils vont vous aider, vous accompagner. Alors, autre et dernier euh, axe ou atout dans l'augmentation de votre employabilité, ce sont les formations en ligne. Alors, les formations en ligne, souvent, elles sont gratuites. Elles vous permettent d'obtenir des certificats, ce qui est cherché par les entreprises. Et généralement, c'est sous forme de MOOC, Massive Open Online Courses. C'est des cours en ligne, ouverts à tout le monde, avec bien sûr une date d'inscription et un programme. Et c'est très agréable puisque vous avez en fait des vidéos, donc un expert qui s'adresse à vous via vidéo, vous avez des quiz à passer, quelques ressources à découvrir, parfois des documents, des articles, etc., et et par la suite, une fois vous avez euh, euh, donc euh, le oui, Kelly me dit d'avancer. Je suis tout à fait conscient, mais c'est des choses sur lesquelles je dois m'attarder. Euh, donc, dès que vous passez votre mot, que vous avez un certificat, vous le mettez sur votre CV. Vous, ça, ça valorise votre profil. Alors, maintenant, on va arriver euh, à l'entretien euh, d'embauche ou d'emploi. Alors Retenez ça, c'est fondamental. Que cherche un recruteur lors d'un entretien d'embauche Le recruteur, fondamentalement, il cherche trois choses. Quand un recruteur vous invite à passer un entretien d'embauche, il va essayer de trouver chez vous la motivation, c'est-à-dire que vous allez assister à l'entretien d'embauche, pas comme si vous allez assister à 50 000 autres entretiens d'embauche. Si vous êtes motivé, vous allez montrer cette motivation. Si vous n'êtes pas motivé, vous allez passer tous les entretiens d'embauche de la même manière. Donc, cette motivation, elle doit transparaître dans votre attitude dans un entretien d'embauche. Elle se manifeste aussi par la connaissance de l'entreprise. Si vous êtes motivé par cette entreprise, c'est-à-dire que vous avez fait des recherches préalables sur l'entreprise. allez sur Internet, cherchez des informations sur l'entreprise, sa date de création, son historique, ses performances, ses marchés, sa stratégie, etc., quand vous allez arriver devant le recruteur et que vous connaissez bien l'entreprise, il va se dire, ah, ce candidat, il aime cette entre mon entreprise. Il s'intéresse à mon entreprise, donc il veut travailler chez nous. Et ça m'impressionne. Donc, premier point, connaissance de l'entreprise. Deuxième point, motivation. Troisième point, fondamental, votre apport concret à l'entreprise. Le recruteur ne cherche pas un candidat qui va lui raconter sa vie ou son expérience ou qui va lui dire « j'ai travaillé dans l'entreprise X, Y, Z », le recruteur cherche une réponse simple, claire, concrète. Qu'est-ce que vous avez fait lors de votre vie professionnelle Si vous dites, par exemple, « j'ai travaillé en tant que directeur commercial dans l'entreprise X, j'ai passé dix ans dans cette entreprise, j'ai géré des équipes, euh, j'ai travaillé sur des projets, ok, c'est très bien tout ça, qu'est-ce que vous avez fait concrètement ?» Quels sont les résultats que vous avez atteints Et là, vous devez être capable de décrire les résultats que vous avez atteints. Ça peut être de façon quantitative ou qualitative. Quantitative comment Par exemple, depuis que je suis, ou pendant la période où j'ai été directeur commercial dans l'entreprise X, j'ai réussi, j'ai contribué à l'augmentation des ventes de l'entreprise de 20%, de 30%. Voilà une réalisation concrète. Quand j'étais chef de projet dans l'entreprise où j'ai travaillé, x, y, z, j'ai travaillé, où j'ai animé, j'ai piloté 30 projets. Voilà un chiffre concret qui va dire quel est votre apport donc, à l'entreprise. Là, quand un recruteur voit que vous avez obtenu des résultats, il va se dire ce candidat, il est orienté résultat et il m'intéresse parce que moi, je veux réaliser des résultats. Alors, maintenant… Il y a quelques préalables à l'entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, il faut que vous le sachiez, ce n'est pas un procès. Le recruteur, ce n'est pas un juge. Il ne va pas vous mettre en prison, il ne va pas vous juger, il ne va pas vous dire vous êtes bon ou mauvais, etc. Donc, il n'y a pas de jugement. Il est là juste pour évaluer vos compétences selon ses attentes à lui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de compétences, mais ce ne sont pas les compétences qu'il cherche. Cela ne veut pas dire que vous êtes incompétent. Cela veut dire que vous êtes compétent, mais vous ne disposez pas des compétences que cherche précisément ce recruteur. En fait, le recrutement, c'est quoi C'est comme vous avez, le recruteur arrive avec une boîte en carton vide et vous, vous devez vous mettre dedans. Si vous arrivez à vous mettre dedans, c'est bon, il referme la boîte et il vous prend avec lui. Si vous n'arrivez pas, pas à vous mettre dedans, ce n'est pas possible qu'il ferme la boîte et qu'il la transporte avec lui. Donc, si vous ne réussissez pas un entretien de recrutement, ce n'est pas grave, cela ne veut pas dire que vous êtes mauvais, non. C'est juste que vous ne cadrez pas avec euh, les exigences de ce poste-là. Vous n'entrez ne, vous pas dans la case, ce n'est pas grave. Si vous n'entrez pas, pas dans la case A, de l'entreprise A, vous pouvez entrer dans la case B, dans l'entreprise B. Il y a d'autres cases qui sont faites pour vous. Ne vous découragez pas. Alors, comment vous préparez maintenant à l'entretien d'embauche Alors, il y a une première préparation à faire. C'est une préparation mentale. C'est très, très important. Le mental est très important. Quand on va à un entretien d'embauche avec un air défaitiste, « Oh, c'est raté, je ne vais pas le réussir ben », vous n'allez pas le réussir. Mais si vous allez à un entretien d'embauche motivé, concentré, il y a des chances que vous allez le réussir. Alors, premier conseil, c'est le lâcher prise. Ça veut dire quoi, le lâcher prise Ça veut dire, si c'est gagné, tant mieux, je suis content, mais si c'est perdu, ce n'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Je lâche prise. Je n'en fais pas une montagne, OK Deuxième atout dans la préparation mentale, c'est la confiance. Quand vous vous réveillez le matin et que vous vous préparez dans votre salle de bain, vous faites votre toilette, vous regardez la glace et vous vous dites, je suis le meilleur et je mérite le meilleur dans ce monde. Parce que oui, vous êtes dans votre domaine le meilleur, ça c'est un atout. Vous avez confiance en vous et vous méritez le meilleur job. Voilà, il faut avoir confiance en vous. On peut faire, bien sûr, toute une formation sur la confiance. Si Kélim le veut, il n'y a pas de souci, je suis partant. Troisième conseil, partir avec zéro attente. Je sais que vous êtes stressé, le job pour vous, c'est important, etc. Mais si vous en faites une montagne, vous dites, oh, ce job-là, si je ne l'ai pas, c'est fichu pour moi, c'est fini, ma vie professionnelle est, excusez-moi le terme, est foutu, elle est ratée, etc. Ben, vous allez perdre tous vos moyens. Mais si vous y allez comme ça, zen, décontracté, moi, je n'ai pas d'attente, je vais assister à un entretien d'embauche. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il y en aura d'autres. Quand on part avec zéro attente, tout ce qu'on obtient, c'est supérieur à zéro, donc c'est bon. Voilà. Ça, c'est un mindset. C'est une attitude à avoir. Ça, c'est pour la préparation mentale. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, mes chers amis, c'est de multiplier les entretiens. Chaque occasion qui vous permet de participer à un entretien d'embauche, saisissez-la. C'est un exercice qui dit exercice, vous allez apprendre, vous exercer. Si le premier est raté, le deuxième sera mieux que le premier, le troisième sera mieux que le deuxième, parce que vous aurez tiré les conséquences et les leçons de l'entretien précédent pour vous améliorer. N'oubliez pas, on est dans une démarche d'amélioration Continue, il n'y a pas de situation parfaite, personne n'est parfait, mais on s'améliore tout le temps. Exercice, qui dit entretien dit expérience. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Même si vous ratez votre entretien, vous avez vécu une expérience et cette expérience, en rentrant chez vous, tirez les leçons de cette expérience. Qu'est-ce que j'ai bien fait -ce que, Où je, où je, je dois m'améliorer Et là, vous allez vous améliorer au fur et à mesure, petit à petit, et vous allez mieux réussir les entretiens euh, suivants. Ensuite, la multiplication des entretiens renforce votre mental, renforce votre confiance en soi. Parce que vous aurez vu beaucoup de recruteurs, vous, vous, vous, vous serez mis dans beaucoup de situations différentes face à un recruteur. Donc, vous allez acquérir de l'expérience qui va vous renforcer dans vos convictions, dans votre confiance. Alors, maintenant, on en arrive à l'entretien proprement dit. Alors, l'entretien proprement dit, J'ai quelques conseils à vous donner avant l'entretien parce qu'on va simuler un peu un entretien. Premier conseil, quand vous êtes dans un entretien, parlez seulement lorsqu'on vous demande. Ne parlez pas quand on ne vous demande pas de parler. Pourquoi Parce que si vous parlez comme ça alors qu'on ne vous a pas demandé de parler, le recruteur il va avoir l'impression que vous êtes quelqu'un qui parle dans tous les sens, qui parle de tout et de rien, qui n'est pas structuré. Quand parler trop, ce n'est pas bien. Parlez juste ce qu'il faut, si c'est bien. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes, vous êtes là, posé, concentré, affable. OK. Vous montrez avec le sourire que vous êtes motivé et, que, et vous attendez tranquillement les questions du recruteur. Il ne vous pose pas de questions, ne parlez pas. Il ne faut pas donner des informations au recruteur si on ne vous, de, vous le demande pas. Ne répondez pas à des questions qu'on qu ne vous a pas posées parce que vous risquez de dire des bêtises. Même si vous êtes bien préparé, nous sommes des êtres humains, on peut se tromper, on peut dire, donner une information qui pourrait vous pénaliser. Troisième chose, il faut répondre exactement aux questions. Ne pas sortir du cadre, ne pas étaler sa vie privée. On vous a posé une question sur votre expérience, c'est pas la peine de raconter toute votre vie à l'université, mais racontez uniquement votre expérience. Vous parlez par exemple de vos hobbies, les choses que vous aimez faire, vos expériences de voyage associative, etc. Vous n'avez pas raconté le voyage de A à Z. Je me suis baigné, je suis sorti, j'ai pris un café. Non, vous racontez uniquement les choses qui ont un sens pour le recruteur. La découverte, la culture, euh, le cadre différent, l'environnement que vous avez vu, etc. Okay? Ne pas étaler votre vie privée, ça agace beaucoup le recruteur. Quatrième chose, montrez que vous êtes motivé, mais n'en faites pas trop. Pas trop souriant, pas, hein, pas trop excité. Juste montrer la bonne motivation. Vous êtes alerte, vous êtes motivé. Cinquième élément, ne pas parler de rémunération au début d'un entretien. Jamais. Alors, la chose à ne pas faire. Bonjour monsieur, alors combien vous allez me payer Ça, c'est la chose à ne pas faire. C'est précisément la chose à ne pas faire. C'est ce qui va excusez-moi le terme, vous tuez dans un entretien d'embauche. Laissez l'occasion au recruteur de le faire. Parce que ce qui intéresse le recruteur, c'est vous tout d'abord. Une fois qu'il a fait le tour avec vous de vos compétences, de votre expérience, etc., il va fatalement vous parler de rémunération. D'accord Si malgré ça, il ne vous parle pas de rémunération et que l'entretien est presque achevé, il eh n'y ben, euh, a pas de souci. C'est vous qui allez lui poser la question. Est-ce que nous pouvons parler des conditions financières, monsieur Ok, Mais jamais parler de rémunération au début. Alors, il ne faut pas vous sentir obligé de répondre sur la rémunération ou accepter directement une offre si le recruteur vous fait une offre. Mettons par exemple que le recruteur vous dit « Écoutez, monsieur, j'aime beaucoup votre profil, nous avons eu un entretien concluant, voilà, je vous propose 1500 dinars de salaire ». Ne vous sentez pas obligé d'accepter son offre tout de suite ou de répondre à son offre tout de suite. C'est une offre. Vous pouvez lui répondre par une contre-offre. Et donc, demandez un temps de réflexion et poser des questions 1500 dinars net, brut, avec les avantages, sans les avantages. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez me faire une offre écrite de rémunération et même là, le recruteur, il va se dire, ah, c'est quelqu'un de posé, de réfléchi, de prendre son temps. Ce n'est pas quelqu'un qui va comme ça, se jeter pour prendre une décision sans réfléchir. Alors, quand vous demandez un temps de réflexion, il ne faut pas dépasser les 48 heures parce que vous n'avez pas passé la semaine dessus. 48 heures, c'est suffisant. Vous pouvez même consulter, consulter des amis ou des parents ou des juristes pour vous aider à négocier votre salaire. Le point prochain… Si on vous soumet un contrat, ne pas signer un contrat sur le champ. Ne jamais signer un contrat de travail sur le champ. Il faut demander systématiquement un temps de réflexion pour lire le contrat avant d'y répondre. Pourquoi Parce que vous avez tout à fait le droit de lire le contrat, vous avez tout à fait le droit de demander des aménagements, des modifications au contrat, vous avez tout à fait le droit de demander des choses à inclure dans le, le contrat, et vous avez bien sûr le droit de demander un conseil, ça peut être un conseil du juridique, quelqu'un qui s'y connaît au contrat pour vous conseiller, pour bien ficeler votre contrat, bien le lire avant de le signer. Parfois, il y a des pièges dans le contrat, il faut faire très attention. Donc, ne jamais signer un contrat sur le champ, Demandez un délai de réflexion, encore une fois, oui, 48 heures, 72 heures, pourquoi pas, et prenez votre temps pour bien lire le contrat et aidez-vous euh, aux besoins d'un expert. Un expert juridique. Alors, maintenant, on a quitté un peu le déroulement. On va venir à l'entretien proprement dit. Alors, tout à l'heure, c'était des conseils sur, pour réussir votre entretien au niveau du déroulé de l'entretien. Maintenant, vous arrivez à un entretien d'embauche. Alors, moi, j'étais recruteur, j'ai vu des gens qui étaient venus à un entretien d'embauche, quelqu'un avec euh, euh, la chemise ouverte, comme s'il allait en boîte. Euh, très décontracté et tout. Alors, on ne vous demande pas forcément de vous habiller en costume trois pièces. Les, les dames ou les filles, on ne vous demande pas de venir, être, de, de venir à un entretien d'embauche habillé en tailleur, mais venez habiller correctement. OK euh, me... Il y a certaines voix. Oui, désolé. Alors, oui euh, désolé encore de t'interrompre, mais euh, avant d'arriver au lieu, euh, je voulais aussi rappeler Arriver à l'heure, arriver avant, avant l'heure, parce que vu mon, mon job au Berginac, il y a toujours une personne qui est à la recherche de société, toujours une personne qui est à la recherche d'un local, qui a l'adresse que je n'ai pas recherchée. Donc, essayez d'aller à l'entretien au moins, au moins, euh, je dirais moi, euh, je suis pas sûr, euh, au moins 30 minutes, une heure en avance. Assurez-vous que pendant on moment allez à l'accueil, dites ok, est-ce que c'est l'entreprise X et Y Oui. Est-ce que vous avez des entretiens prévus aujourd'hui Oui. Donc Vous avez assez de temps pour aller vous relaxer, prendre un café, mais vraiment, euh, toi-même, tes recruteurs, et les recruteurs, ils ont vraiment, vraiment marre des gens qui arrivent en retard, qui arrivent avec la, la sueur pour trouver les, les lieux, qui arrivent euh, avec un pad, vraiment, le mec, il a pris tout son temps, il a... Il n'a pas parlé pour les le couloir, il est arrivé 45 minutes en retard et il ne s'est même pas, pas excusé. Voilà, c'était ma, ma, ma remarque. Merci beaucoup, Kélin, pour ta remarque très pertinente, très importante. J'allais en parler là, c'était le deuxième point que j'allais aborder. Donc, je reviens euh, à l'habit, ce que vous devez porter. Alors, pas forcément costume ou tailleur. Mais parfois, vous devez, dans certains secteurs d'activité comme la banque, vous devez venir quand même en costume, hein, parce qu'il y a des secteurs qui ont un dress code, donc qu'il faut respecter. Mais de manière générale, il faut être habillé correctement. Alors, vous pouvez être habillé en décontracté, un jean, un pull, etc., si vous voulez postuler pour un job dans les IT, dans le domaine de l'économie de l'information, les entreprises informatiques, les ccs 2 i Pourquoi Parce que c'est des entreprises qui ont une culture cool et… Euh, euh, c'est courant que les gens d'ailleurs qui, qui travaillent dans ces entreprises portent euh, des jeans, euh, sont habillés de façon cool, donc un candidat peut venir habiller de façon cool. Comme a dit Kerim, deuxième conseil, arrivez à l'heure et je dirais même avant l'heure. Pourquoi Parce que si vous avez un entretien d'embauche à 14 heures et que vous allez calculer votre temps pour arriver pile à 14 heures, vous pouvez avoir un impondérable, un imprévu. Euh, par exemple, euh, il y a une circulation automobile, ça vous a empêché de trouver euh, un taxi rapidement ou alors euh, même si vous, êtes, vous venez à votre voiture, vous êtes euh, bloqué dans la circulation, euh, euh, vous n'avez pas trouvé l'endroit, etc. Donc, accordez-vous une marge d'avance. D'ailleurs, c'est un conseil pour tous les rendez-vous, il faut toujours arriver un peu avant l'heure. Alors, il y a un conseil parce que souvent… Euh, on a un entretien d'embauche au siège de l'entreprise et on ne connaît pas forcément le siège de l'entreprise, surtout les petites entreprises. Il y a une astuce qui est très simple. Avant d'aller à l'entreprise, cherchez-la sur Google Maps. Vous avez le trajet à l'avance, vous vous préparez, vous savez où ça se trouve. Vous pouvez calculer votre trajet et arriver à temps. Okay très important. La ponctualité, c'est une qualité très, très importante. Ça peut vous éliminer. Si un, candidat, si un recruteur voit que vous n'arrivez pas à l'heure, même 5-10 minutes, c'est un mauvais point. Vous partez du mauvais pied, là. Alors, troisième conseil, c'est d'avoir une attitude posée. Posée, ça veut dire calme, décontractée, mais pas trop décontractée, OK Et il faut manifester quand même un minimum de sérieux. Vous êtes quelqu'un de sérieux qui venait pour un entretien sérieux. Il ne faut pas faire de familiarité avec le, le recruteur ou plaisanter, etc. C'est une personne que vous ne connaissez pas, vous assistez à un, à un événement ou un rendez-vous professionnel, il faut rester sérieux euh, conformément à la nature euh, de l'événement ou de rendez-vous. Maintenant, on va venir au clou un peu, au morceau euh, le plus important de cette formation qui est l'entretien proprement dit. Alors, dans un entretien, il y a deux volets. Il y a le verbal et le non-verbal. Ça veut dire que vous allez répondre à des questions verbales, mais vous allez aussi communiquer de façon non-verbale grâce à votre langage corporel, en anglais, le body language. Donc, vous allez communiquer avec la parole, mais aussi avec le corps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 60% de la communication passe par le non-verbal c'est-à-dire votre attitude corporelle, votre langage corporel, c'est-à-dire les yeux, les traits du visage, euh, la posture, euh, les mimiques, ok. tout ça va compter énormément, à 60% dans la communication. Donc ça, il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut vous préparer. Quand on se prépare, ça se passe bien, ok c'est quand on ne sait pas que ça ne se passe pas bien. Donc, quand on se prépare, on a un atout, ça se passe bien. Alors, on va venir tout d'abord au langage corporel qui représente la part croissante dans la communication. Alors, premier conseil c'est que votre corps doit rejoindre votre pensée. OK? Si vous parlez sérieusement de votre parcours académique, vous n'allez pas le faire de façon comme ça, décontractée, sourire, ou rire, non. Il faut être sérieux, il faut être posé, il faut être concentré. Okay Le corps doit être conforme à la pensée. D'accord Deuxième chose, il faut avoir une attitude ouverte vis-à-vis -vis du recruteur pour montrer que vous rentrez dans l'échange. Si vous êtes renfermé sur vous-même, croisez les bras et tout, vous donnez l'impression au recruteur que vous n'êtes pas confiant ou alors que vous n'êtes pas intéressé ou... Vous ne savez pas pourquoi vous vous trouvez là, tout simplement. Donc, pour entrer dans l'échange, il faut montrer que vous êtes ouvert. Ouvert, ça veut dire se tenir droit, pas avachi comme ça sur le siège, droit. Il ne faut pas vous croiser les bras, c'est une attitude négative, ça montre que vous êtes fermé à la communication. Il ne faut pas non seulement vous croiser les jambes, parce que vous montrez que vous êtes décontracté, trop décontracté. Alors, troisième chose, il faut éviter ce qu'on appelle les gestes parasites. Se toucher le visage. Comme ça, tout le temps. Comme ça. Ça, ça veut dire que interpréter en langage normal, ça veut dire que ça montre que vous cachez quelque chose. Cachez quelque chose. Toucher votre montre, par exemple, tout le temps. Ça vous montre que vous n'êtes pas intéressé. Vous vous ennuyez. Il okay faut éviter ce genre de geste. Alors, quatrième conseil. Il faut vous synchroniser avec le recruteur. Ça veut dire quoi Ça, c'est très intéressant. Si le recruteur bouge, ne vous n'allez pas rester comme ça, vous allez bouger aussi, entrer dans son rythme un peu. S'il est posé, vous restez posé, ok Mais ne vous hésitez pas trop, ok Ce n'est pas parce qu'il bouge un peu que vous allez en faire trop, Là, vous allez bouger dans tous les sens, etc. Non. Il bouge un peu, bougez un peu avec lui. Il est posé, restez posé. Okay Il ne faut pas singer le recruteur. Il ne faut pas limiter systématiquement. Il faut juste vous synchroniser avec lui. Entrer dans son rythme, c'est tout. Ça, ça montre en termes de communication que vous êtes en conformité, en cohérence avec le recruteur. C'est ce qu'il va ressentir. Et c'est bien la cohérence. On est sur la même longueur d'onde. Alors maintenant, on va venir au contenu de l'entretien de recrutement. Vous devez tous vous poser la question, qu'est-ce qu'on va vous, me poser comme question lors de l'entretien qu qu Quel piège on va me tendre À quoi je vais être soumis Et euh, certains d'entre vous vont avoir peur. Alors, pour ne pas avoir peur, c'est bien de connaître les questions à l'avance. Bon, bien sûr, vous n'allez pas connaître toutes les questions à l'avance, mais je vais vous dire... Quelles sont les questions généralement qu'on va vous poser à l'entretien Et si vous connaissez ces questions-là, vous allez vous préparer en conséquence. Vous allez même répéter, vous pouvez même répéter cet entretien à l'avance avec votre frère, votre soeur, votre cousin, cousine, maman, papa, etc. Comme ça, vous êtes préparé. La première question que je vais vous poser, pourquoi voulez-vous quitter votre entreprise C'est une question qui peut vous déstabiliser, vous choquer. Ça, je parle des candidats qui ont déjà travaillé dans une entreprise. OK. Vous allez vous dire pourquoi il veut savoir pourquoi j'ai quitté mon entreprise. D'accord. Eh bien, tout simplement parce que le recruteur veut connaître votre motivation. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté votre entreprise où vous travaillez normalement, où vous étiez bien probablement pour venir chercher du travail chez nous C'est que vous êtes sacrément motivé. Alors, montrez-moi cette motivation. Alors, comment répondre à cette question Alors, il ne faut pas présenter de motivation auto -centrée. Quand on montre qu'on est motivé, il ne faut pas montrer que vous êtes motivé pour vous. Il ne faut pas se montrer égoïste un peu. Il ne faut pas dire, par exemple, je veux venir travailler dans votre entreprise parce que je sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux, que vous formez beaucoup vos collaborateurs et ça m'intéresse les formations. Moi, je veux me former aussi. Ou alors, je viens découvrir un autre secteur parce que ça m'intéresse, la découverte. Ça, ça montre que vous êtes centré sur vous-même. Ce qui motive, c'est votre propre bien, vos intérêts propres. Ça n'intéresse pas le recruteur. Il va se dire, celui-là, il veut travailler chez nous parce que ça l'intéresse lui, mais il ne s'intéresse pas à nous. Il faut apporter un plus à l'entreprise. C'est ce que cherche le recruteur, le plus. Alors là, par exemple, il y, a des, euh, il y a des tuyaux, des astuces. Par exemple, si vous êtes financier, vous avez finance. Si le recruteur va vous demander pourquoi vous avez quitté votre ancien job, vous pouvez lui dire parce que je veux apporter de meilleurs conseils aux clients. Si vous êtes contrôleur de gestion, je veux développer la marge de l'entreprise, ses résultats. Si vous êtes un web designer. Vous pouvez tout simplement dire « je suis là parce que je veux apporter des conseils à vos clients sur la manière de développer le trafic Internet ». Voilà des choses qui intéressent l'entreprise et qui sont très concrètes. Là, le, le, le recruteur va se dire « ah, ce candidat est là pour nous apporter des choses, un plus que nous n'avons nous pas ». Ça, c'est la première question. Deuxième question, le recruteur il va vous dire « monsieur, madame, parlez-moi brièvement de votre parcours professionnel ». Alors, pourquoi il vous pose cette question Parce que lui, il connaît déjà votre CV. Il a lu, il connaît votre parcours professionnel. Pourquoi est-ce qu'il va vous demander de le lui raconter une autre fois Parce que tout simplement, il veut, il veut tester votre sens de la répartie, c'est-à-dire votre capacité à tenir un discours, une conversation. C'est très important pour la communication. Vous êtes avec un client plus tard, vous devez savoir communiquer avec lui. Vous êtes avec votre patron, vous devez savoir communiquer avec lui. Vous êtes dans une réunion de comité de direction, vous devez savoir communiquer avec les autres membres de la réunion. Vous êtes dans un col à distance avec le siège, vous devez savoir communiquer avec le siège. Vous devez savoir communiquer. Un collaborateur ou un manager passe 80% de son temps à communiquer. C'est une compétence fondamentale. Donc, le recruteur teste là votre capacité à communiquer. Donc, il ne faut pas partir dans des réponses fleuves. Hein. Racontez toute votre vie. Non, brièvement, le terme brièvement, je le souligne. Ça va ennuyer le recruteur si vous allez lui raconter tous les détails de votre vie professionnelle. Et ça va brouiller son jugement. Il va se poser des questions. C'est qui ce candidat Qu'est-ce qu'il a fait exactement Je ne comprends pas parce qu'il part dans des détails qui ne m'intéressent pas. Donc, racontez uniquement de manière brève ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle ou académique d'ailleurs, hein, pour les premiers emplois. Alors, troisième point. Quelles ont été vos réalisations professionnelles Alors ça, on en a parlé le recruteur, il est intéressé par le résultat. S'il vous recrute, parce que vous allez lui permettre d'obtenir des résultats. Il ne va pas vous recruter pour occuper un bureau, regarder Internet, ou écrire des rapports et participer à des réunions. Non, il veut avoir des résultats concrets. C'est comme quand on recrute un joueur dans une équipe, c'est pour qu'il marque des buts. Ce n'est pas pour, pour qu'il se balade sur le terrain. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut parler de réalisations concrètes et donner des exemples précis sur vos réalisations. Il faut que ça soit évalué de manière quantitative ou qualitative. J'ai augmenté le chiffre d'affaires de temps. J'ai réalisé tant de projets. J'ai permis d'ouvrir tant de filiales. Okay Très concret. Là, le recruteur aime. Il dit que c'est quelqu'un qui est centré sur le résultat, sur l'objectif. Quatrième question que peut vous poser un recruteur. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise si vous êtes recruté Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter à nous ça, il va étudier un peu la consistance de votre profil, si vous êtes un profil consistant, solide, ou si vous êtes un profil moyen. Cinquième question, ça, c'est les questions qui tuent. Pouvez-vous lister vos trois principales compétences Ça, c'est très, très important. Pourquoi le recruteur vous pose cette question Première raison, pour savoir si vous connaissez vos compétences. Pour savoir si vous vous connaissez. Très, très important. Quand on connaît vos, nos, nos compétences, ces compétences, on est capable d'en parler. Ben, il y a des gens qui ne connaissent pas leurs compétences. Et des gens qui ne connaissent pas leurs compétences, on va se poser des questions sur leur confiance en soi. Quand on ne se connaît pas, on n'a pas vraiment confiance en soi. Quand on ne sait pas ce qu'on fait exactement, comment on va le faire si on ne le sait pas Donc, avant d'aller à un entretien de recrutement, prenez un bout de papier, un stylo, et notez vos trois compétences les plus importantes. Notez même un descriptif, essayez de les commenter par une phrase ou deux comme ça, vous pouvez les présenter au recruteur. Il va apprécier, il va se dire, ah, il se connaît très bien, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il pèse, et donc, il saura très bien ce qu'il qu qu fera chez nous. Sixième question qu'on peut vous poser, pourquoi devrais-je vous choisir Le recruteur, il est là. « Oui, monsieur, votre CV, il est génial et tout. Vous avez de belles compétences, une belle expérience professionnelle. Vous avez des réalisations très impressionnantes. Mais pourquoi devrais-je vous choisir » Sous-entendu, pourquoi devrais-je vous choisir, vous et pas quelqu'un d'autre D'accord Et là, hop, vous pouvez tiquer là. C'est un petit piège, là. Pourquoi il vous pose cette question c'est pour évaluer votre capacité à argumenter, à le convaincre. C'est comme s'il vous disait, convainquez-moi. Et là, vous devez avoir des arguments préparés à l'avance. Vous devez me choisir, monsieur, parce que je suis méthodique, parce que j'ai eu des résultats, parce que j'ai dirigé des équipes, parce que je suis organisé, parce que j'ai du leadership, parce que je suis ouvert, parce que je sais bien communiquer. Voilà, des arguments solides. Parce qu'avec vous, avec moi, vous allez conquérir de nouveaux marchés. Vous allez augmenter votre chiffre d'affaires plus que les concurrents. Vous allez vous développer. Je vais vous aider à vous développer. Voilà, confiance en soi et capacité d'argumentation. C'est des arguments massus, durs, balèzes, costauds. Et là, le recruteur, il va se dire, oh, ce monsieur, hein, il sait argumenter. Septième question. Eh bien, il va vous dire, euh, parlez-moi de l'entreprise. Qu'est-ce que vous savez sur nous Et là, bien sûr, vous devez vous préparer à l'avance. Il ne faut pas faire la faute de ne pas vous renseigner à l'avance sur l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons Internet, il sait tout sur tout le monde. Vous, vous, vous pouvez aller dans des entreprises, surtout les plus grandes. Vous avez tout sur leur site Internet, leurs états financiers, leurs activités, leurs marchés, leurs valeurs, leurs modes de management, euh, euh, tout tout ce qui concerne la vie de l'entreprise, leur implication dans la vie sociale, leur, euh, euh, comment leur politique de responsabilité sociale, l'entreprise, leur politique de RSE, tout, vous devez tout éplucher dans le détail, faire une fiche synthétique, parce que vous n'avez pas parlé de tout, mais vous prenez chaque domaine, chaque volet, et vous le synthétisez, et vous vous préparez à l'avance. Un recruteur qui voit que vous connaissez très bien l'entreprise, il se dit « ce monsieur, il est intéressé par nous ». Il nous connaît déjà avant d'être venu nous voir. C'est un point positif. Alors, huitième question. Ça, c'est une question piège. Une question qui revient systématiquement dans les entretiens de recrutement. Quelles sont vos trois qualités Quels sont vos trois défauts Alors, moi, personnellement, je ne parle pas de défauts. Je parle de pistes d'amélioration parce que, pour moi, les individus n'ont pas de défauts, mais ils ont des domaines où ils doivent s'améliorer, ils peuvent s'améliorer, ils peuvent transformer ces pistes d'amélioration en succès, en qualité. Ça, c'est moi, ma perception des choses. Mais le recruteur il ne voit pas vous parler de cette façon-là. Il, il va vous dire quels sont vos défauts. Un Défaut, c'est un mot négatif, ça choque, ça déstabilise un peu. Pourquoi il vous pose cette question Il vous pose cette question parce qu'il va vous mettre dans une situation de stress en vous posant une question sur vos défauts. C'est un monsieur que je ne connais pas. Et tout de suite, il va me dire quels sont mes défauts. Pour qui il se prend et tout le monde a des défauts, bien sûr. Tout le monde a des pistes d'amélioration. Donc, euh, moi, ça peut me gêner. Je peux commencer à transpirer un peu. Ça peut me mettre mal à l'aise. Il me parle de mes défauts. Donc, je suis en situation de stress. Mais un candidat doit savoir gérer son stress. Le stress, il est là. On le reconnaît, il existe. On ne, ne le nie pas, mais on doit le gérer. Surtout dans un entretien d'embauche, c'est capital. Alors, les trois qualités. Même les qualités, il ne faut pas juste les citer, il faut en parler, il faut les présenter. Quand on donne une qualité, il faut donner un exemple pour marquer le recruteur, pour qu'il se souvienne de cette qualité-là, pour qu'il ne l'oublie pas. Par exemple, j'ai l'esprit d'équipe. Vous savez, j'ai pratiqué le football ou d'autres sports collectifs. On a joué des matchs mémorables, on a gagné des compétitions, c'était génial. Je suis le leader de mon équipe, c'est moi le capitaine. Ça montre que vous avez l'esprit d'équipe. Il n'oubliera pas ça. Alors, il va vous poser des questions sur les défauts, et là, bah, tout le monde a des défauts, hein, que j'appelle moi piste d'amélioration, mais que lui appelle défaut. Alors, là, il y a une subtilité, une astuce. Alors, il faut chercher un défaut qui n'entre pas en conflit avec ce qu'on attend de vous dans le poste. C'est-à-dire, vous allez parler de vos défauts, mais qui ne concernent pas l'entreprise. Donc, vous allez minimiser l'impact de vos défauts. Par exemple, je suis stressé dans la prise de parole en public, certes, mais pour un job de traducteur où il n'y a pas de prise de parole en public, il n'y a pas de souci. Le recruteur ne, pose, ne, ne, ne posera aucune objection. On vous demande de traduire des textes, mais pas de prendre la parole en public. Donc, ce stress n'a aucun impact sur le poste. Donc, un défaut, oui, mais qui ne correspond pas au poste. Voilà, vous avez trouvé la solution. Maintenant, il y a une question, là, on ne la pose pas en Tunisie ou dans le monde francophone, mais on la pose en Amérique du Nord parce qu'en Amérique du Nord, on est cash. Peut-être que certains d'entre vous vont finir leurs études au Canada aux États-Unis. J'en connais, moi, des anciens étudiants qui ont euh, terminé leurs études en Amérique du Nord. Et là, on va vous poser une question cash. Êtes-vous honnête Mais bien sûr que je suis honnête mais ça vous déstabilise, parce que quand on vous pose la question de savoir si vous êtes honnête ou pas, ça sous-entend que vous pouvez ne pas être honnête. Et là, comment vous allez répondre Vous, vous savez que vous êtes honnête, mais comment montrer au recruteur que vous êtes honnête Alors, Il va même aller plus loin et vous dire, si un fournisseur, par exemple, vous donne 1000 dollars ou 1000 dinars, est-ce que vous l'acceptez Et pourquoi C'est-à-dire que si vous êtes en situation d'être corrompu, est-ce que vous acceptez la corruption Et pourquoi vous l'acceptez ça aussi, c'est le genre de question qui vous déstabilise, rien que parce que c'est une question provocatrice. Moi, je suis honnête, je n'accepte pas de corruption. Mais pourquoi ils me posent ce genre de questions Vous ne vous attendez pas à ce genre de questions. Et sur le coup, vous êtes déstabilisé. Alors comment répondre ben, Il faut répondre honnêtement. Quand on est honnête, on n'a rien à craindre, rien à se reprocher. Donc, on dit qu'on est honnête. Le fournisseur me donne le non, ah non, monsieur, moi, je ne suis pas corruptible. Hein. Je suis honnête, je n'accepte pas. Parce que j'ai des valeurs. J'ai été bien élevé. Je ne suis pas un voyou, voilà. Et c'est tout. Et ça s'arrête là et on passe à autre chose. Dixième question, quel est votre niveau de langue Là, attention, hein. le monde a évolué aujourd'hui. Le monde est devenu un village. Vous êtes sur LinkedIn, une entreprise multinationale peut vous recruter. Une filiale tunisienne d'une entreprise américaine ou anglaise ou australienne. Eh ben, elle va vous recruter, mais à condition que vous sachiez parler anglais quand même. Pourquoi Parce que vous allez discuter avec le siège. Le siège, c'est des anglophones. Vous allez lire des documents en anglais. Vous allez probablement rencontrer une clientèle anglophone. Et là, on va vous poser une question sur votre niveau de langue. Certes, vous avez dit dans votre CV que vous avez une maîtrise normale de l'anglais. Vous savez, même quand on parle un peu anglais ou qu'on regarde les séries en anglais un tout petit peu ou quand on lit un, un peu un document en anglais, on se dit oui, on, arrive à, on maîtrise l'anglais et puis on sait très bien que peut-être on vous posera une question sur cette langue et donc on a tendance à dire oui, je maîtrise normalement ou moyennement même si je ne maîtrise pas beaucoup. Donc là, il y a deux situations. La première, c'est que le recruteur, il peut basculer directement directement dans l'entretien, dans une autre langue, la langue pour laquelle il vous pose la question. Par exemple, il parle en français. Alors, monsieur, quel est votre niveau de langue anglaise? Et puis, il va vous dire, « now we will have an interview in English. So tell me about you. » OK, donc là, vous êtes un peu déstabilisé, vous parlez dans une langue à laquelle vous n'êtes pas habitué, comment vous allez vous en sortir, etc. Alors, c'est très simple. Ne vous laissez pas impressionner, mobilisez toutes les ressources que vous avez dans cette langue-là et continuez la conversation dans le langage que vous maîtrisez, c'est-à-dire l'anglais. Même si vous ne le maîtrisez pas beaucoup, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de montrer que vous êtes un Shakespeare, par exemple. Okay? Mais le plus important, c'est de tenir une discussion en anglais, une simple conversation. Engager la conversation et la maintenir. Vous n'êtes pas obligé de la prolonger, la conversation. N'allez pas parler de choses complexes, très détaillées, etc. Montrez juste que vous pouvez tenir une conversation en anglais. De toutes les façons, cette impression que vous allez donner au recruteur, elle va être positive et plus tard, si jamais vous allez obtenir ce job, vous allez vous inscrire dans un cours d'anglais où vous allez améliorer et pratiquer votre anglais. Okay? Alors, dernière question, et là je vais conclure. Eh ben, cette question-là, certains recruteurs la posent parce que là, vous a, vous avez vous a posé toutes dix questions, des questions déstabilisantes, ça vous a demandé de faire des efforts, vous êtes passé par toutes les questions possibles et imaginables. bah eh ben non, il en reste une. Et vous avez l'impression, quand vous avez l'impression que l'entretien s'est terminé, c'est précisément où le recruteur va vous demander, avez-vous des questions à me poser pourquoi est-ce que le recruteur va vous demander si vous avez des questions à poser Alors, de manière basique, pour savoir si vous, êtes, vous étiez intéressé par cet entretien de recrutement. Si ça vous a intéressé. Parce que si vous êtes, quand on est intéressé par quelque chose, on pose des questions pour en savoir plus, pour demander des clarifications. Alors, non seulement un intérêt pour l'entretien, mais aussi pour le poste. Si vous êtes véritablement intéressé pour le poste, cela veut dire que vous, vous voulez en savoir plus sur le poste. Donc, potentiellement, vous avez encore des questions à poser. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire Encore une fois, il ne faut pas partir dans des choses auto-centrées, des choses centrées sur vous-même, dans votre intérêt. Par exemple, si vous dites, avez-vous des questions à poser Oui, combien je vais être payé Est-ce qu'il y aura des avantages Est-ce qu'il y aura des formations Ça montre que vous n'êtes pas intéressé par le poste, mais par vous-même. Et de toutes les façons, vous aurez tout le temps de discuter rémunération. Ne vous en faites pas. Si vous, à la fin, fin de l'entretien, il ne vous pose pas la question à propos de la rémunération, vous pouvez gentiment, courtoisement et légitimement vous lui dire, lui dire est-ce que vous voulez qu'on parle conditions financières Voilà. Alors, au lieu de partir dans des choses auto-centrées, posez des questions centrées sur le poste. Par exemple en tant que manager de projet, quels sont les types de projets sur lesquels je vais travailler Voilà, vous êtes curieux. Vous êtes manager de projet, vous postulez pour ce poste-là. Je suis curieux de savoir quels sont les projets sur lesquels je vais travailler, quelle est la nature de ces projets. Là, voilà, vous montrez au recruteur que vous êtes véritablement intéressé par votre futur poste. Ou alors, vous êtes responsable de la qualité. Est-ce que vous avez des programmes de qualité Quelles sont les certifications aux qualités qualité que vous avez obtenues. Comment ça se passe Est-ce que vous avez travaillé avec des organismes externes Voilà, voilà des questions qui parlent au recruteur. Il se dit, voilà, le candidat veut en savoir plus. Donc, il s'intéresse déjà, même si je ne lui ai pas dit s'il est retenu ou pas. Donc, un candidat qui s'intéresse, c'est un candidat intéressé, intéressant, pardon. Un candidat intéressé, c'est un candidat intéressant. Voilà. J'aurais fini là. Alors, j'attends vos questions, si vous en avez. Et euh, on peut ouvrir le micro, euh, Kérim, pour euh, avoir une sorte de débat, échanger ensemble. C'est très sympathique. C'est très intéressant. Euh, merci. C'était euh, un stream d'une heure quarante. C'est vraiment, vraiment très chouette. Très bien. Euh, très bien, utilisée. On a tellement tellement appris au cours de cette version de euh, J'espère que tout le monde a autant apprécié et qu'il était la mention euh, de Saïd euh, Mansour, qui est, et, qui est formateur en RH, délaissant du RH. Vous pouvez par exemple trouver sur ce Twitter, c'est l'un des rares, je veux dire, c'est l'un des rares h qui sont sur le Twitter parce qu'il y a fondre le digital et il est aussi sur les pieds. Donc, euh, pour ceux, euh, euh, encore une fois, merci. Euh, C'était un, un grand respect Pour ceux qui ont des questions, si vous voulez les poser, c'est vraiment l'occasion. Alors, euh, Kélim, excuse-moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, la Twitter, pour donner un conseil à nos amis. Ayez un compte Twitter. Pourquoi Si vous êtes financier, marketeur, dans les ressources humaines, dans l'informatique, etc., sur Twitter, vous allez trouver des influenceurs, des gens qui ont des positions importantes dans votre métier, qui vont vous parler de votre métier, qui vont vous expliquer votre métier. Ils vont diffuser des articles, des entretiens, des vidéos, etc. sur votre métier. Et donc, vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre métier en étant sur Twitter. Voilà le conseil que j'ai à donner à nos amis. Je ne t'entends plus, Kérim. Eddie, vous pouvez le trouvez sur Twitter et LinkedIn. Est-ce que euh, moi j'ai une question. Oui, Karim. Quel est l'entretien le plus euh, bizarre que vous avez eu pendant votre carrière de, de, de. Alors, en tant que candidat ou alors en tant que recruteur En tant que recruteur. Alors, en tant que recruteur, je vais te répondre tout de suite, Karim. J'étais recruteur, j'étais DRH dans le secteur financier. Et euh, j'ai eu un candidat, très sympathique d'ailleurs, hein, et je lui ai posé la, la première question, très simple, euh, parlez-moi de votre euh, expérience professionnelle. Alors, il m'a dit qu'il était caméraman, tout simplement, et il m'a dit qu'il avait fait des reportages dans le désert, euh, qu'il avait participé euh, à, euh, au fait de à la réalisation de de clips vidéo et de, pub... de films publicitaires, etc. Et je lui ai dit tout simplement Monsieur, est-ce que vous êtes conscient que vous postulez pour un job dans la finance Il me dit Oui, mais il me dit Vous savez, moi, je ne sais pas pourquoi je suis là. <rire> Donc, euh, je, lui dit, je lui ai répondu Moi non plus, monsieur. <rire> Donc voilà, l'entretien s'est terminé tout de suite. J'ai mentionné dans ma fiche que le monsieur n'était pas adéquat par rapport au poste et on s'est salué gentiment, monsieur très sympathique, du reste. Voilà, c'était l'entretien le plus bizarre, il n'a pas duré euh, trois minutes. Voilà. Autre euh, question, est-ce que euh, je sais très bien que, euh, que c'est très bien conseillé de faire au moins un entretien, même si on est embauché, même, si même si on est très bien euh, dans notre, notre poste de faire au moins un ou deux entretiens par, par année. Est-ce que c'est est conseillé et pourquoi Voilà. Très, très, très bonne question. Excellente question, Kérim, je t'en remercie. Je dirais même un entretien par mois. Pourquoi Parce que tu es bien dans ton job, tu es satisfait, il euh, n'y euh, a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais on ne sait jamais. Tu peux ne plus avoir envie de travailler dans cette entreprise. Tu peux t'ennuyer, tu peux avoir un conflit avec ton supérieur. Il peut y avoir un événement imprévu qui change toute, euh, toutes les données et qui fait que tu seras obligé de changer de job. Alors là, il vaut mieux être préparé à l'entretien que d'être impréparé. Et pour se préparer, il faut s'exercer. Et pour s'exercer, il faut refaire des entretiens. Et tu, et tu sais, Karim, même si tu fais des entretiens à blanc, comme on dit, il pourrait y avoir des chances qu'un poste t'intéresse et t'incite à changer de job. Et de toutes les façons, les entretiens, c'est que du bénéfice, c'est bénéfique à tous les coups. Pourquoi Parce que ça te permet de t'exercer, de connaître aussi l'évolution du marché du travail et aussi de connaître des gens, tout simplement. Même si tu postules, pour, tu vas pour un entretien où tu n'as pas d'ambition particulière, juste pour faire l'entretien, tu vas faire connaissance avec le recruteur. C'est une personne de plus dans ton réseau. Un jour, peut-être, que tu auras besoin de cette personne. Au moins, tu l'auras rencontré. Il te connaît déjà, tu vois. Il n'y a que des avantages à faire des entretiens. Euh, donc, euh, moi, personnellement, euh, je, je m'assure, je fais un ou deux entretiens importants, euh, à blanc, généralement c'est à blanc, mais sur, sur, je le fais pour euh, tout d'abord euh, euh, garder, euh, garder le rythme. Après un jour, par rapport aux nouvelles normes d'entretien, de, de, aux de, nouvelles de, normes, dans cette et surtout restez frais au cas où il y a besoin besoin de euh, chers amis qui sont connectés avec nous est-ce que vous auriez des questions vous pouvez ouvrir le micro si vous voulez vous pouvez ouvrir la cam ou vous pouvez taper la question c'est une chance aujourd'hui d'avoir un expert parmi nous c'est Mansour Si vous pouvez euh, seulement taper le pays d'origine, même si vous êtes un peu timide. Kérim, si tu pourrais corriger mon nom, c'est ce hein, c'est pas Mansour. non, non c'est toi qui, qui l'as tapé. Ah, c'est moi qui l'ai tapé, alors, autant oui. pour moi. Hein. Ça m'a dit Kérim. Ah, je peux ah, le corriger allez. tout de suite. Ah, je peux pas le corriger, hein, c'est fini là. Ah, si, euh, si, si, si. Ouais, si je, je vais je le corriger tout de suite, c'est bon. Oui. Je viens de... Alors. Je viens de... Alors. Voilà. Alors. Si euh, si vous pouvez pour ceux qui sont connectés avec nous, taper sur le chat votre pays d'origine, comme ça on aura une idée sur. Euh... Alors je vais je voudrais dire à, à nos amis qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Hein. La première question qui vous vient à l'esprit, posez-la. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que de bonnes questions. Alors vous en tant que, en, en tant qu'expert en communication entre. Peut... Euh, j'ai pu remarquer que les gens ils sont un peu, un peu mal à l'aise en ligne, tout ce qui est conférence en ligne. Bon, pour les présentations présentiel, c'est déjà, on peut les motiver, mais en ligne, c'est vraiment, euh, les gens ils sont très, très, euh, comment dire, très timides, ils sont très hésitants. Et, et là, j'ai une question. est est-ce que tu as déjà fait un recrutement ou un entretien en ligne, en utilisant Skype ou, Zoom, ou un autre pareil J'ai même fait plusieurs entretiens en ligne. Je devais recruter quelqu'un qui vivait au Canada et qui devait rentrer en Tunisie, qui était intéressé donc par le poste dans le cadre d'un retour définitif. Donc le seul moyen que j'avais à lui faire cet entretien, c'était par Skype. Et d'ailleurs. Surtout avec euh, euh, le, le confinement, la crise du coronavirus, etc., on est habitué aujourd'hui à faire des entretiens ou des séminaires ou des webinaires en ligne. C'est devenu une habitude. C'est très pratique. Donc, attendez-vous, hein, mes chers candidats, à euh, participer à des entretiens en ligne. Et alors là, par contre, euh, le, le problème avec l'entretien en ligne, c'est qu'il ne met pas en valeur... Euh, comme il faut votre body language, okay? votre langage corporel. Voilà, Là, par exemple, le, le, le, la caméra ne me filme pas entièrement, donc je suis obligé de voilà, gesticuler, etc. Vous voyez Donc, il faut faire un effort au niveau du langage corporel, supplémentaire quand on est en entretien en ligne, pour pouvoir donner la mesure de tout, tout votre comportement au recruteur. Alors, notre, notre ami, Damson euh, Dem Dembélé, du Gabon, qui demande euh, « Bonsoir, j'aimerais savoir si c'est obligatoire d'avoir une lettre de motivation pour un entretien d'embauche. » Oui, c'est une bonne question. Euh, Damson, euh, bienvenue, Damson. Euh, écoute, je te dis la chose suivante. La lettre de motivation, c'est quelque chose qui existait beaucoup avant. On la demandait beaucoup avant. C'est un peu à la vieille école du recrutement. Hein. Euh, on la demande peu aujourd'hui, mais on peut la demander. Surtout les organismes internationaux, d'accord. Ils veulent savoir pourquoi vous motivez. Et la lettre de motivation, il ne faut pas la prendre à la légère. Hein. C'est-à-dire qu'il par exemple, si vous postulez à, à plusieurs postes dans plusieurs entreprises, il ne faut pas prendre la même lettre. Et la répliquer, la dupliquer, hein. changer juste le nom l'entreprise. Il faut écrire une lettre de motivation spécifique à chaque entreprise. Okay et bien sûr, dans une lettre de motivation, il faut décrire véritablement votre motivation. Il ne faut pas qu'elle soit longue. Hein. Maximum une page, une page et demie, maximum. Où vous allez parler de votre parcours, de qui vous êtes, mais en relation avec le poste. C'est-à-dire que les compétences que vous allez mettre en avant dans une lettre de motivation, il faut que ce soit les compétences demandées par l'entreprise. Donc, il faut montrer le fait que vos compétences sont compatibles avec ce que cherche l'entreprise, d'une part. Et il faut aussi parler de votre envie, exprimer votre envie et la présenter clairement de faire partie de cette entreprise. Pourquoi vous voulez intégrer cette entreprise? Parce qu'elle est conforme à mes valeurs. Parce que c'est un domaine que j'adore. Depuis que j'étais enfant, je voulais travailler dans l'aviation, par exemple. Okay? Parce qu'elle représente pour moi une success story. Okay? Voilà, des choses qui montrent que vous êtes réellement motivé. J'espère que j'ai répondu à ta question, et, et Je suis ça avec une question. Est-ce qu'on peut inclure la lettre de motivation, soit souvent des paragraphes, dans un chapeau au début de, de, du CV? Moi, je dirais simplement, Kérim, qu'il faut faire la différence entre la lettre de motivation et le CV. Ce sont deux documents qui ont des objectifs différents. Le CV a pour objectif de présenter ton parcours de vie professionnelle Et la lettre de motivation a pour objectif de montrer ta motivation. D'accord? Donc, ce sont deux documents différents. Il ne faut pas les mélanger. Et ils ont des règles d'élaboration de, de, de ré, rédaction qui sont très différentes. D'accord? Mmh, D'accord. Voilà. voilà. Donc, euh, on est toujours là. On est toujours euh, ouvert pour les questions. Merci beaucoup, Sérémy. Pour toutes ces informations, je veux savoir... Après, ça, ouais. Elle est fan de Di DiCaprio et de Martin Scorsese. C'est pour la réponse au la question. <rire> <c 'est>... Oui. <rire> oui. Alors, cette fameuse question, « Sell me the dans le film euh, euh, the, the « The World of Street. Wall Street ». Voilà. Mm -hmm. euh le monsieur qui a monté l'entreprise, qui a eu beaucoup de succès, puis euh, a, a tout perdu. Euh, quand il a, il a repris sa vie dès le départ, et euh, il est devenu formateur, et il anime des séminaires pour la vente, pour montrer ou former les gens à la vente. Et en fait, euh, euh, pour lui, euh, la, la meilleure façon de de demander à un vendeur s'il arrive à vendre, c'est pas de lui poser des questions ni sur son expérience, son CV ou quoi que ce soit il lui montre un stylo il me dit, vends-moi ce stylo et c'est tout, donc si tu es un bon vendeur il faut que tu saches vendre le stylo oui, il y a des recruteurs qui ne vous poseront aucune question sur quoi que ce soit okay? et qui vont vous dire vends-moi cet ordinateur vends-moi un oh, projet oh, okay? oh, la, la... La première question, si le, si le, le TGM, euh, TGM part à 8h du matin, la fumée du moteur sera dans quelle direction? <rire> Alors, euh, c'est une excellente question, celle-mise Espagne, parce qu'elle va droit au but et elle va tester tes compétences directement en temps réel et tu dois faire tes preuves, tu n'as aucun choix. Euh, si tu t'es préparé pour parler de toi, pour répondre à toutes les questions qu'on a évoqué tout à l'heure, ça ne marche pas là. Alors, moi, je dirais que ce genre de questions, on le pose plutôt, généralement, en jeu de rôle, hein. c'est-à-dire en complément de, de, de l'entretien de recrutement. Parce que, vous savez, l'entretien de recrutement, c'est une étape parmi d'autres dans le processus de sélection du candidat. Généralement, on passe des tests, et on a des entretiens individuels ou, ou en groupe, donc des tests de personnalité, et on peut aussi participer à une mise en situation, puisque moi, je veux recruter un commercial, donc il doit être capable de vendre, donc je vais lui met, le mettre en situation de vente. Alors, ça me rappelle un exemple, euh, on a voulu recruter une, une euh, euh, responsable, comment dirais-je, une chargée de clientèle dans les assurances, et donc elle doit vendre des assurances, c'est clair, mais dans la mise en situation on lui a pas demandé de vendre des assurances. On lui a donné des caractéristiques très techniques d'un ordinateur et on lui a demandé de vendre l'ordinateur. Alors qu'elle n'y connaît rien en informatique et même les caractéristiques sont très techniques. Même pour quelqu'un qui s'intéresse à l'informatique. Pourquoi on lui a fait cet exercice Pour une raison simple. Peu importe les caractéristiques, il faut que tu sois capable de vendre, même si tu ne connais pas le produit. Tu vois oh. Donc, c'est une... Très excellente question, celle celle-mise Zespel, et je crois que ça, ça demande une formation à part. Comment vendre, <rire> tout simplement. <rire> Alors, il y a Estra qui demande les questions les plus fréquemment utilisées qu'on a déjà, que vous avez déjà répondu Oui, oui très. merci sera pour la question. Les questions les plus fréquemment posées, c'est la motivation, c'est les, les, les trois défauts, c'est… Euh... Attendez, je vais re revenir aux questions, comme ça je les ai en face de moi. C'est les réalisations pour savoir de quoi vous êtes capable, pourquoi vous avez quitté votre entreprise, pourquoi je devrais vous choisir. Voilà, ça, c'est des questions qui sont fréquemment posées. D'accord C'est probablement, c'est sans doute les questions les plus difficiles. Mais il n'y a pas de questions difficiles quand on se prépare au préalable à un entretien d'embauche. Il n'y a aucune question difficile. Donc, euh, alors la question de M. Demson qui demande euh, la lettre de motivation, est-ce que c'est mieux de, de l'avoir manuscrite ou euh, numérique? Ça dépend de ce que demande l'entreprise. Il y a des entreprises qui cherchent, qui vous demandent une lettre de motivation manuscrite signée de votre main. Il y a des, des entreprises qui demandent des lettres de motivation, peu importe qu'elles soient manuscrites ou tapées à la machine. Alors, pourquoi manuscrites Certaines entreprises utilisent la méthode de la graphologie pour recruter. C'est vrai que c'est un peu has been, un peu l'ancienne école, mais ça arrive, c'est-à-dire qu'elles vont essayer d'analyser votre personnalité à travers votre écriture. Ok. Alors, euh, la dernière question, je vais de, de répondre moi, c'est par rapport à un CV. Excuse-moi, excuse Kérim, de t'interrompre. Alors, Demson me dit euh, « Quelle est la meilleure façon de faire une lettre de motivation ?» Alors, euh, alors j'ai l'impression que Demson veut savoir comment on veut faire une lettre de motivation. Non, alors, euh, il a dit « Manuscrite ou numérique ?» D'accord. Mais de toutes les façons, si Demson veut savoir comment on rédige une lettre de motivation sans souci, il peut me contacter sur mon profil LinkedIn ou Facebook et on peut faire un call comme ça de 10 minutes pour lui montrer comment il rédige une lettre de motivation. Avec grand plaisir. Alors, Claude Tessé du Gabon demande soi, bonsoir concernant l'élaboration du CV d'une personne sans première expérience professionnelle. Comment s'y prendre? Moi, j'ai répondu qu'il y a ouais. une vidéo où on parle de ça, mais je vous, je vous demande aussi de répondre à ça. Oui, Claude, merci pour ta question, très pertinente. Tu es étudiant en première année euh, et tu dois rédiger ton CV pour un premier stage à la fin de ta première année. Tu as zéro expérience professionnelle. Okay, comment s'y faire, s'y prendre C'est simple. Tu dois nous parler beaucoup de tes hobbies, c'est-à-dire ce que tu aimes faire, tes, les voyages, la musique, la, la lecture, etc. Euh, si tu as une expérience associative, par exemple tu, tu vas nous en parler, euh, en mettant en valeur les compétences que tu as mobilisées, à mobiliser, ce que tu as vécu comme expérience, il y a eu un projet derrière, etc. Tout ce qui est en rapport avec tes réalisations ou des choses que tu as vécues, tu le mettre en valeur. Bien sûr que le recruteur, euh, pour un stage en première année, sait, il sait très bien que tu n'as pas d'expérience, donc il va essayer de... Euh, identifier ta motivation, ta disposition à venir passer le stage, ta curiosité, euh, ton intérêt pour l'entreprise. Donc tout ça, tu peux le montrer grâce à des activités qui ne sont pas professionnelles. Voilà. Kérim. Euh, oui, oui, oui. Alors, euh, je ne vois pas d'autres questions. Alors, encore euh, une fois, si c'est mis disponible, je viens de, de, de partager ce lien, il est disponible sur Twitter et sur le DQB, que euh, vous beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On que euh, a, a beaucoup de gens qui nous disent que c'est bon. Oui, oui, Kélim. Oui, euh, j'attends les, les questions du public, sinon je passe à une autre question. Voilà. Alors, dans le cas où... On a un merci pépin. Farah, c'est moi qui te remercie pour ta présence, Farah. Alors, dans le cas où on a vraiment un pépin, un vrai pépin, mm -hmm. on est tombé malade au jour de, de, de, de, de c'était par exemple la, la, la chance d'or, la chance de ne pas rater, on a eu un accident. Euh, on a eu un, vraiment un pépin qui nous a Vraiment, soit nous a retardé considérablement, soit on n'a pas pu y aller carrément. Donc, comment on peut remédier à ça Comment on peut ne pas se faire passer pour un menteur bah, Tout simplement en disant la vérité. La meilleure manière de ne pas mentir, c'est de dire la vérité. Et je vous incite à dire toujours la vérité. Toujours, il ne faut jamais mentir. Ni sur un CV, ni dans une lettre de motivation, ni dans l'entretien. Parce que un, ce n'est pas bien de mentir et deux, le recruteur finira par euh, le savoir et même s'il ne le sait pas, il va s'en douter un peu. Alors, si tu as eu un pépin, bah, il faut appeler le recruteur pour lui dire « j'ai eu un pépin, c'est tout ». Si tu es malade, bah, tu as le droit de tomber malade, tout le monde a le droit de tomber malade. Je suis tombé malade, je suis désolé. Je voulais véritablement assister à l'entretien. Est-ce que vous pouvez me fixer un autre rendez-vous ou alors, dès que j'irai mieux, je vous recontacte pour fixer un autre rendez-vous. Si, par exemple, tu as pris un taxi et, euh, qui était bloqué dans la circulation, tu appelles. Par exemple, si tu sais que bon, tu vas arriver en retard, tu te dis, est-ce que vous pouvez euh, décaler la réunion d'une heure, par exemple Mais si tu sais que tu ne vas pas y arriver, euh, je suis désolé, est-ce qu'on pourrait euh, avoir un autre jour Et je suis à vos dispositions. Il faut montrer toujours qu'on est à la disposition du recruteur. OK Le recruteur, en général, en général, et toi, vous êtes... Euh, pour que, pour que... Est-ce que les recruteurs, généralement, euh, sont ouverts à ce genre de précédent, ce qu'ils sont compréhensifs ou ils sont carrés, en général Oui, si toi, tu t'excuses gentiment et courtoisement, mmh. d'accord Eh bien, le recruteur va apprécier. Il va se dire, après tout, ce n'est pas de ta faute. Donc... Euh... Pourquoi pas Oui, ben, s'il est sympa, il va se dire « Oui, on va lui fixer un autre rendez-vous. » Si le recruteur a été rigide et n'a pas voulu, ben, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas sous son autre contrôle, Kalim, tu comprends Oui. oui. Ah, Donc, ouais. les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, ben, tant pis. On va se dire « Un de perdu, dix de retrouvé, j'espère avoir un autre rendez-vous. » D'accord D'accord, c'est bien. Et... Euh... Alors, c'est encore d'un certain nombre de contacts. Je viens de passer ton contact sur Twitter et sur LinkedIn. Oui, je préfère qu'il me recontacte plus sur LinkedIn. C'est plus facile pour moi. Sam, ben, c'était euh, le, le tour agréable. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, d'avoir éduqué, d'avoir euh, partagé notre expérience professionnelle. C'est dense avec nous, avec notre humble public. se tout cas, rendez-vous très très bientôt pour notre thème et remercie tous ceux qui étaient présents parmi nous. Et, euh, je vois un thème que, de jour en jour, que les gens, malheureusement, ils, ont, ils sont un peu, un peu, c'était plus Covid, ils sont plus autant présents sur le live que au début. D'accord. C'est pas grave, Kéline. Est-ce que tu me permets de dire un dernier mot avant de quitter Bien sûr. J allais... J allais... Alors, tout d'abord, me... je remercie tous nos amis qui étaient présents aujourd'hui, qui ont manifesté leur intérêt pour euh... Ce... cette formation. Ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer. Euh... Et ça veut dire que vous êtes motivés pour vous préparer pour affronter des entretiens d'embauche. Donc, je vous remercie de votre présence. Et euh, je vous dis tout simplement euh, de ne pas hésiter à me contacter euh, en privé si vous avez des questions supplémentaires, si vous voulez approfondir un thème ou vous voulez tout simplement avoir de l'aide. Ça me fera très plaisir de vous accompagner. Et je vous dis aussi que euh, je suis sûr que si vous vous préparez comme il le faut à un entretien d'embauche, vous arriverez à décrocher le job parce que la différence entre vous et quelqu'un d'autre, c'est que vous êtes préparé. Et peut-être que d'autres personnes ne le sont pas. Et par contre, vous n'avez pas le droit de ne pas être préparé, par contre. C'est-à-dire, quand on n'obtient pas un job, parce qu'on est allé comme ça, sans aucune préparation, bah, après, il faut s'en vouloir à soi-même. Donc, il vaut mieux se préparer. Et je vous dis encore une fois merci. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera très, très plaisir. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et on se fixe un rendez-vous très très bientôt sur d'autres thèmes, sur le digital, sur le RH, sur l'embauche, sur l'emploi, sur les stages. Soyez connectés et suivez-nous. c'est quand tu veux. Hein. Et je te remercie aussi de m'avoir donné l'occasion de rencontrer nos amis et de partager un temps soit peu un, un peu de, de mon expérience avec eux. Et encore et une et fois, merci Kéline. C'est aussi euh, parce que là, on a des clubs euh, euh, des clubs partenaires avec nous qui sont basés en Afrique, en hein, Togo et au Mali. Si vous voulez euh, inviter Semi, n'hésitez pas à le contacter. Euh, avec grand plaisir, plaisir. Karim. Avec grand plaisir. Très partant pour, euh, pour euh, comme l'a dit uh, Demson, d'accord, monsieur, merci encore pour les précisions. J'étais vraiment satisfait de cette formation-là. Fait... Merci, Demson. Donc, euh, uh, Semi est un consultant on pitche à la hache, les formateurs à la hache et nous allons sûrement avoir plein, plein de rencontres dans le futur. Et merci beaucoup. Avec plaisir, Kelly. Merci et à très bientôt. Bye. Ciao, ciao.